C'est parti pour un nouveau stream consacré aux sciences sociales, je vous salue, je vous dis bien le bonsoir, bienvenue sur la sociothèque. Alors aujourd'hui, c'est dimanche et vous savez que le dimanche, bien, on découvre ensemble un article de sciences sociales, plus ou moins récent, ça dépend, parce que parfois il y a des thèmes qui sont plus anciens mais qui sont super intéressants, en tout cas j'ai des demandes. N'oubliez pas aussi que voilà, si euh, il y a des, des thèmes qui vous intéressent un peu plus, dites-le moi de telle sorte à ce que ben, je prévois une programmation en adéquation avec vos attentes. Alors, cette semaine, bien voilà, c'est un article qui fait plaisir parce qu'on va parler bien, de Pierre Bourdieu. Hein, c'est finalement sa théorie qui va être euh, testée, sa théorie euh, des goûts, hein, des goûts qui seraient liés à notre position sociale. Donc, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. En tout cas, sur la chaîne YouTube, vous êtes nombreux à suivre ces vidéos euh, où je résume finalement la distinction et je vois que sur youtube en général euh, quand il y a des travaux euh, de vulgarisation de Pierre Bourdieu euh, il y a quand même une grosse audience et une grosse attente. Donc moi aussi euh, je suis un grand fan de, de Bourdieu, je trouve ça euh, très intéressant euh, d'un point de vue euh, de découverte mais aussi pour sa propre vie hein, même si faire de l'auto-analyse c'est pas toujours conseillé et donc on va voir ça aujourd'hui. Je vous parle aussi euh, avant de commencer des prochains rendez-vous, vous savez que le mercredi et le jeudi, on se retrouve sur Twitch pour discuter des élections présidentielles françaises. Voilà, il nous reste grosso modo trois semaines avant ce, ce premier tour, donc ça fait plaisir. On se retrouve le mercredi pour découvrir le programme d'un candidat ou d'une candidate et le jeudi pour en discuter. Et pour discuter de différentes choses, de différents thèmes, euh, Voilà quoi. ça vous pouvez retrouver les informations sur le compte Twitch de la Sociothèque. Alors la semaine prochaine, les choix sont déjà proposés. Hein. Vous pouvez voter dès la fin de ce stream sur la chaîne YouTube pour choisir finalement ben, l'article qui sera euh, abordé la semaine prochaine. Je vais vous donner euh, les différents choix. Alors le premier choix, euh, ça va être... Attendez, parce que je n'y suis pas encore. Voilà, prévu. Les parcours et scolarisation de trois élèves à haut potentiel. Voilà, bon, c'est un thème qui est de plus en plus abordé, les trajectoires des hauts potentiels. Nous, dans l'enseignement, on est souvent confronté maintenant à des élèves qui, le, qui sont diagnostiqués, soit au potentiel, soit élèves avec un trouble de l'apprentissage. Et donc, c'est un petit peu intéressant de voir s'il y a euh, des difficultés chez ces élèves ou pas, parce que souvent, on va relever les élèves qui ont des difficultés. Mais j'avais lu euh, un spécialiste de la question qui disait que euh, bah, 80% des, des hauts potentiels vivaient une scolarité tout à fait satisfaisante, si pas plus. Deuxième article, alors j'espère franchement que vous allez euh, le, le choisir parce que je l'aime beaucoup « Pulvérisation démocratique » ou « Les clivages façon puzzle » Donc euh, déjà l'intitulé est assez sympa parce que moi j'adore ce vieux film « Quel est Tonton ton flingueur » Alors j'ai dit les vieux films parce que je sais que voilà sur Twitch euh, le public est plutôt jeune hein. Moi je suis déjà un vieux crouton euh, sur Twitch euh, Mais voilà, euh, ça m'intéresse beaucoup ce, ce thème euh, est-ce que le clivage gauche-droite a encore de la pertinence Est-ce que les clivages socio-économiques ont encore de la pertinence d'un point de vue politique euh, Voilà, moi, si c'était si moi, je choisirais celui-là. Et puis un dernier thème, un peu plus euh, euh, social. Les inégalités sociales, disposition et usage du numérique. Comment euh, est-ce qu'il y a des inégalités sociales par rapport au numérique Alors sur la chaîne YouTube, vous retrouvez dans l'onglet Communauté, ce... Euh, sondage, hein, ce, ce choix que vous pouvez opérer Et alors je vous mets aussi les résumés de chaque article Comme ça vous pouvez vraiment choisir en connaissance de cause Et vous ne pourrez pas vous plaindre si ça ne vous convient pas Voilà, tout ça c'est dit Allez on ne va pas perdre plus de temps Et on va passer directement à la lecture de cet article Je vais changer juste la fenêtre si vous permettez Alors je, je gère de mieux en mieux euh, OBS Studio Je trouve que c'est un, un outil assez formidable s'il y a des choses que je ne fais pas bien ou des choses voilà, où vous dites, ah tiens, il pourrait faire un peu mieux parce que vous êtes très souvent sur, euh, sur Twitch, n'hésitez pas à me le dire, évidemment, le chat est là pour vous. J'espère qu'aujourd'hui, il y aura de l'activité sur celui-ci. Alors oui, aussi petite remarque, euh, la chaîne Twitch se développe. Mais vous savez que plus on a de visibilité, plus on a des avantages, plus il y a des, euh, des, des, des potentialités, des paramètres qui s'ouvrent pour moi gérer cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore euh, follower, allez-y, follower, c'est totalement gratuit. Ça va me permettre vraiment d'atteindre ce seuil de 50 followers qui permet après d'avoir euh, des nouvelles fonctionnalités. Donc, ça, c'est dit aussi. Allez, on y va. Fenêtre de travail, voilà, vous retrouvez ce fameux article qui est disponible sur Kern. Vous savez que Kern, c'est le grand portail où plusieurs maisons d'édition d'articles de sciences sociales vont mettre à disposition gratuitement ou pas certains articles. Alors tous les articles qui ont plus de 3 ans sont gratuits. Je pense que ça, c'est la politique. Hein. Il y a peut-être des exceptions, mais globalement, c'est comme ça. Et si euh, voilà l'article est payant pour vous, malheureusement, je ne peux pas vous le fournir parce que là, je contreviendrai au droit d'auteur. Mais si vous faites partie d'une faculté ou si, comme moi, vous êtes lecteur d'une bibliothèque universitaire, ça ne coûte pas très cher hein, de s'inscrire pour une bibliothèque universitaire si on n'est pas universitaire, eh bien vous avez accès à l'ensemble des revues. Hein. Il y a plus de 500 revues qui sont mises à disposition. Et je vous dis aussi qu'il euh, y a des, parfois des ouvrages même super intéressants qui sont en consultation complète. Donc, ça vaut vachement le coup euh, d'activer ces codes si vous êtes étudiant dans une université ou dans une autre école. Mais si vous n'êtes euh, pas dans ce cas-là, allez dans une bibliothèque universitaire d'une université, demandez une carte, de, une carte de lecteur, contactez le service informatique et vous aurez accès à tous ces articles passionnants les uns que les autres alors je pense qu'une fois hein, on va faire vraiment euh, on va aller sur kern ensemble pour voir toutes ses potentialités et tout ce qui a moyen d'aller euh, dénicher sur cette plateforme voilà moi je suis un grand fan pour l'instant de kern euh, c'est sans doute le site que je consulte le plus bon voilà on va pas on n'est pas là pour parler de ma vie alors on est sur un article de julien boyadjian ou Bo boyadjian je ne sais pas comment ça se prononce exactement euh, qui travaille notamment sur euh, si j'ai bien suivi ce qu'il fait, sur euh, aussi tout ce qui est communication et aussi sur euh, des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez intéressant, peut-être qu'on en reparlera. J'ai vu des articles récents qu'il avait publiés sur Twitter, sur Facebook, si je ne me trompe pas. Et donc ça peut être intéressant. Mais ici, voilà, il s'attaque au capital culturel. Alors vous savez que le capital culturel, c'est un des concepts formulés par Pierre Bourdieu pour rendre compte finalement de nos dispositions euh, personnelles euh, ou collectives. Euh, alors d'abord en matière de goût, mais après son travail va être évidemment beaucoup plus, plus, plus large. Si vous n'êtes pas un coutumier ou si vous n'êtes pas une habituée du vocabulaire de Pierre Bourdieu, je vous conseille fortement, avant de suivre ce stream, ou alors vous suivez ce stream de manière... Euh, un peu cool et là il n'y a pas de souci mais si vous voulez ne rien perdre de toutes les subtilités de ce qu'on va dire aujourd'hui ou de ce que je vais essayer de dire aujourd'hui et eh bien sur la chaîne youtube la sociothèque vous retrouvez toute une série de vidéos qui va vous parler de tous les concepts de base qui vous permettent de comprendre ce terme de capital culturel alors il y a une vidéo qui vous parle notamment de ces différents capitaux et puis il y a une vidéo qui va vous deux vidéos qui vont vous parler de comment ces capitaux jouent pour déboucher sur des dispositions durables euh, tels que sont les, les habitus de classe. Alors, euh, je vais quand même en dire quelques mots, parce que sinon je ne ferai pas bien cet exercice euh, de vulgarisation de cet article. Le capital culturel, en fait, c'est toute, euh, toute la matière que tu peux euh, avoir acquis au cours de ta socialisation. Euh, ça peut être du capital culturel intériorisé, hein, des dispositions en termes de langage, en termes d'attitude, en termes de, de connaissances. Euh, à côté de ce capital culturel intériorisé, tu as du capital culturel institutionnalisé, institutionnalisé, oui, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou du capital culturel objectivé. Donc ça, c'est par exemple des livres ou des objets qui vont représenter un capital culturel. Ça, c'est le grand apport euh, de la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est d'amener tout cet aspect euh, culturel euh, aux ressources, puisqu'avant, on considérait surtout les ressources comme des ressources économiques, et donc ça... Euh, euh, euh, Bourdieu en parle avec le capital économique Mais Bourdieu amène, amène cette dimension vraiment immatérielle euh, dans, dans le jeu En plus du, du capital social qui est là plutôt un capital fait de, de, de, de, de, de liens sociaux Et de connaissances que tu pourras avoir avec d'autres personnes Donc ça c'est pour te résumer assez euh, rapidement et succinctement Ce terme de capital culturel et pour Pierre Bourdieu, bien en fait, en fonction des capitaux dont on va avoir euh, par héritage ou par acquisition personnelle, on va se positionner différemment dans la vie. On va se positionner, alors positionner déjà avec le corps, mais aussi avec euh, euh, nos jugements, avec nos comportements. Euh, tout ça va être différent en fonction du capital que l'on dispose. à la fois du volume de capital, donc la quantité de capital, euh, tout capitaux confondus, que ce soit du capital économique, du capital culturel... Euh, du capital culturel, mais aussi en termes de structure, parce qu'il y aura des gens qui auront beaucoup de capital, mais il y a des gens qui ont dans cette classe euh, aisée en capital, il y en a qui auront beaucoup de capital culturel et un peu moins de capital économique, et d'autres qui auront par exemple plus de capital économique que de capitaux culturels. Donc euh, voilà un petit peu pour te résumer l'histoire, et euh, bon, euh, si tu veux, cette théorie-là a été fortement discutée et débattue, depuis qu'elle a été, mise, euh, depuis qu a été euh, comment dire, publiée et euh, communiquée au public. Donc ça fait euh, 40 ans qu'on se bagarre sur, euh, sur ce modèle théorique, et ici ben voilà, on a un article qui va nous, euh, nous proposer une actualisation, et de voir tu vois, dans le titre un peu percutant, est-ce que ce capital struc culturel structure toujours les goûts, et en particulier les goûts des jeunes de 18 à 20 ans en matière de cinéma donc, je trouve ça vraiment un bon choix qui a été fait par la, la communauté parce que, euh, tu vois, la question, elle, elle, est, elle est posée sans ambiguïté. C'est facile à comprendre, même si euh, tu connais pas Bourdieu à fond, enfin, la théorie de Bourdieu de, de fond en comble. Et surtout, ben voilà, euh, 18-20 ans, c'est un petit peu aussi la, la catégorie d'âge qui est présente sur Twitch. Donc, je trouvais ça intéressant parce que on va parler, ben, finalement, de, de vous, quoi de vous les jeunes, si vous êtes jeunes, bon, peut-être qu'il y a des moins jeunes, euh, évidemment, ils sont les bienvenus aussi. Allez, on y va. Donc, il y a toujours euh, l'abstract, mais comme ils sont publiés, je, bon, je ne vais pas le relire. Ce que je dis souvent, euh, quand tu fais une recherche et que tu tombes sur un article scientifique, lis l'abstract, parce que ça va directement te donner tous les éléments. Hein. En fait, c'est vraiment, c'est l'auteur qui résume lui-même l'article, et ça va te donner vraiment euh, tous les éléments importants qui sont dans l'article. Et donc, si tu te rends compte que l'abstract ne répond pas à tes questions que toi, tu te poses. Euh, S'il n'y a pas d'informations dans l'abstract qui répondent à ta question de départ, ben, ne lis pas l'article, parce que tu n'y en trouveras pas beaucoup plus, quelque part. Alors, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que tu pourras avoir des, des choses, des, des passages qui sont cités et qui t'intéressent. Mais euh, franchement, quand tu es en début de recherche, base-toi sur cet abstract. Après, plus loin dans ta recherche, euh, c'est peut-être moins nécessaire, mais au début, c'est intéressant. Alors, comme toujours, j'ai souligné ce qui me semblait, moi, euh, le plus important pour comprendre l'ensemble de l'article. Évidemment, il faudrait tout lire, hein, si ça t'intéresse, lis tout. Euh, moi, je n'ai pas la science infuse non plus, je ne suis pas en mesure de te restituer, je sais pas moi qui fais euh, la recherche. Donc voilà, il y a des subtilités sans doute que je vais euh, oublier, que je n'ai euh, euh, pas relevé déjà. Donc, si tu veux vraiment euh, avoir euh, toute la profondeur de l'article, vas-y, lis tout, quoi, hein, euh, évidemment. Moi, je fais ici qu'une vulgarisation pour euh, montrer au grand public euh, ce, qu la, les, ce que sont les sciences sociales, et ici, la sociologie euh, en particulier, quoi. Oui, ce que je n'ai pas dit, ça vient de la revue euh, Sociologie qui est vraiment une revue, bah, comme son nom l'indique, de sociologie et non pas de sciences sociales. Ce qui est intéressant avec cette revue, euh, c'est qu'il n'y a pas de chapelle, dans le sens où euh, parfois tu as des revues comme euh, l'acte de, la, de la recherche en sciences sociales, ça c'est la revue euh, des Bourdieusiens. Donc euh, si tu vas là-dedans, tu vas trouver euh, bah, toutes des théories qui tournent autour des travaux de Pierre Bourdieu. Ici en sociologie, tu vas peut-être avoir des, euh, des travaux de ses détracteurs par rapport... Euh, aussi à des travaux de, de, de gens qui vont plutôt euh, travailler dans le sens de sa théorie, si tu veux. Donc, c'est une revue euh, pluraliste au point de vue des sciences sociales. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais c'est quoi cette revue de, de sciences sociales C'est enfin, quoi c est, c est, cette science, les sciences sociales, où les gens ne sont pas forcément d'accord Alors, moi, personnellement, je trouve ça très sain, qui est des combats, des, euh, des oppositions euh, entre euh, différents auteurs. Et je vais vous le dire franchement, alors c'est pas consensuel de, de dire ça je pense, mais moi j'assiste à ces débats là en tant que prof de secondaire, et je regarde ça un petit peu parfois comme, comme un match de foot, je vous dis franchement, j'aime bien aller voir euh, euh, les arguments des uns, les arguments des autres, ou comme un débat politique si vous voulez, mais pour moi c'est aussi euh, un hobby en fait de regarder ça, vous allez me dire drôle de hobby, mais je trouve que ces oppositions sont parfois... Euh, voilà. Moi c'est intéressant, j'aime bien, bien le débat, j'aime bien l'échange, et donc euh, ça m'intéresse. Alors je regardais dans la bibliographie parce que vous allez voir, c'est cet article-ci qui va surtout être contesté par euh, l'article qu'on lit ici. En fait, en 2018, tu as eu... Euh mais tu vois, structure et, et historicité des goûts musicaux et cinématographiques, analyse factorielle et interprétation sociologique. Et en fait, dans cet article, on va un petit peu euh, attaquer la théorie de Bourdieu en disant qu'elle euh, n'est pas opérante, qu'elle ne fonctionne pas. Et donc l'article qu'on lit aujourd'hui va un petit peu prendre la défense de la théorie de Bourdieu par rapport à cet article un peu accusateur. Alors voilà, je, je, je, je suis en train de monter euh, un, un débat, un match euh, de rien du tout, évidemment, euh, c'est plus simple que simplement euh, attaquer, tout ça, j'utilise des, des termes un peu guerriers, parce que ça m'amuse beaucoup, mais euh, voilà, après c'est euh, des échanges scientifiques. Mais on va voir tout ça. Bon, allez, c'est parti, on y va. La grande question de, ce, de cet article, c'est de savoir si l'affirmation d'une homologie structurelle entre l'espace social et les espaces de style de vie... Qui est la clé de voûte de la distinction de Pierre Bourdieu, qui est euh, vraiment euh, le, le, la théorie euh, intéressante par rapport euh, au, comment dire, au goût qui serait lié à des positions sociales, et sans doute une des théories les plus discutées dans le champ des sciences sociales ces 30 dernières années. Donc, directement, ici, l'auteur, euh, je vais essayer de retenir son nom, Boyadjian, Boyadjian, Boyadjian, Julien Boyadjian eh bien, euh, directement pose euh, l'intérêt de son article, c'est-à-dire qu'on va essayer de trancher, ou en tout cas d'apporter, euh, peut-être pas trancher de manière globale, mais sur un objet très euh, délimité, hein, le cinéma des 18-22, enfin les goûts cinématographiques des 18-20 ans, on va essayer de trancher, est-ce qu'il y a encore cette homologie structurelle entre l'espace social et l'espace des styles de vie Alors tu peux te dire là déjà, Qu'est-ce que c'est que cette histoire On commence déjà avec les mots compliqués. Mais en fait, il n'y a, a rien de trop compliqué derrière ces mots-là. Euh, L'homologie, c'est le fait que tu as deux espaces. Tu as l'espace social, donc les gens voilà, ont des positions sociales avec les classes populaires, avec les bourgeois, la, la classe euh, dominante, hein, pour prendre le vocabulaire de Bourdieu, la classe moyenne. Et en fait, tu, rends compte, tu te rends compte qu'il y a une structure. Et que quand après tu prends les styles de vie des gens, indépendamment de leur classe sociale, tu vas voir que... Bah les gens, par exemple, qui boivent de la bière, c'est aussi ceux qui regardent du foot à la télé. Euh, c'est aussi ceux qui vont avoir des, euh, des répartitions, des tâches ménagères très genrées. Tu vois, il y a une sorte de cohérence comme ça qui va se dégager dans l'espace des styles de vie. Et tu constates qu'en fait, quand tu remets ça, quand tu superposes ça à l'espace social, eh bien, tu as une même structure. Les classes populaires sont à la fois celles qui aiment bien boire de la bière, et qui regardent le match de foot et qui ont en même temps euh, une euh, dire, une division des, des tâches ménagères très euh, genrées, tu vois. C'est ça l'homologie, c'est que euh, l'espace social correspond au style de vie. À chaque classe sociale correspond à un style de vie. Alors j'entends déjà certains parce que voilà, c'est un peu politiquement pas correct hein, la sociologie quelque part euh, dans le monde individualiste dans lequel on est euh, où euh, finalement chacun vit selon sa propre nature et tout ça, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, oui, tu peux avoir des, des exceptions. Il ne faut pas faire l'imbécile de service qui va arriver. « Oui, mais moi, je connais quelqu'un qui ne pas comme ça. » Oui, OK, d'accord. Mais la sociologie, elle s'intéresse aux forêts. Elle ne s'intéresse pas aux arbres isolés. C'est pas parce que tu as un arbre dans ton jardin qu'il n'y euh, a pas une forêt plus loin qui va avoir des caractéristiques euh, plus globales, si tu veux. Hein? Je prends l'exemple souvent aussi euh, du poisson volant. Il y, de, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas l'essentiel de l'espèce. Donc, ce que tu dois bien comprendre, c'est qu'ici, on ne s'intéresse pas aux individus en tant que tels, on s'intéresse aux collectivités d'individus, et c'est le nombre qui fait les réalités sociologiques, finalement. Tu as toujours un, un individu qui ne va pas rentrer dans le modèle. Alors, on, on pourrait dire que c'est l'exception qui confirme la règle, J'aime pas trop dire ça, mais c'est que, peut-être que lui, il a des facteurs particuliers qui font que une trajectoire particulière qui fait que, et il faudrait vraiment rentrer dans le détail de sa vie pour montrer que lui aussi est un peu déterminé socialement, c'est le travail d'ailleurs de, de Bernard Laïr. alors je dis ça sous le contrôle de ceux qui ont lu Bernard Laïr parce que je ne l'ai pas encore lu, ça ne va pas traîner, euh, mais voilà, le problème c'est qu'on ne sait pas tout lire, il euh, y a beaucoup de lectures à faire, euh, mais euh, Bernard Lahir, voilà c'est un petit peu son, son travail si tu veux. Donc c'est ça euh, qu'on va voir parce que tu vois comme j'ai souligné ici, on va souvent dire que c'est daté Bourdieu. Et d'ailleurs sur la chaîne YouTube, sur toutes les vidéos de Bourdieu, j'ai toujours des gens qui viennent euh, commenter en disant oui mais bon, prends l'exemple du rap, machin. Euh. Enfin, euh, c'est un, un peu pénible parce qu'en fait euh, beaucoup de gens croient que sur YouTube tu fais une vidéo de 5 minutes et que euh, grâce à cette vidéo de 5 minutes tu as tout dit quoi non, moi j'ai fait une vidéo de 5 minutes qui parle du travail de Pierre Bourdieu en, euh, en, dans les années 80, enfin en 1979. Et donc, euh, évidemment que ça a évolué, mais euh, mon, ma vidéo n'était pas forcément sur l'évolution de la théorie. Parce que Pierre Bourdieu prévoit euh, qu'il y a des évolutions, qu'il y a des dynamiques qui sont en marche. Et que, euh, évidemment, ce qu'il dit pour 1979, c'était valable en 1979, mais qu'après il y a eu des évolutions qu'il avait euh, notamment prévues. Donc... Euh, voilà, euh, le caractère daté euh, bof bof, et on peut aller plus loin, voir inopérant, et là c'est le fameux euh, euh, article de Glevarek et Sibois qui euh, va contredire euh, euh, la théorie de Pierre Bourdieu. Alors, euh, ce qui est intéressant, si vous voulez, enfin ce qui est intéressant, ce qui est interpellant pour vous qui allez lire des articles de, de, de sciences sociales, ou qui lisez, ou qui avez lu des articles scientifiques, mais j'ai envie de dire, c'est valable pour tous les, les domaines de connaissances que vous allez aborder. Alors, en fait, je me suis rendu compte que j'ai déjà lu ces articles. Celui-ci et celui de Gley Varek et Sibois, je les ai déjà lus. Et en fait, quand je les ai choisis, si vous voulez, enfin, quand j'ai choisi cet article-ci pour le soumettre à la communauté, euh, eh bien, je me souvenais plus de ça, quoi. Et donc, c'est pour te dire que parfois, tu peux même lire des trucs, euh, voilà. Et puis, tu te souviens même plus que tu les as lus, quoi. Et c'est seulement quand tu rentres à nouveau dans les articles. Euh, que tu te souviens, que tu, de, de les avoir déjà abordés. Et euh, si vous faites des recherches, surtout, ça peut vous apparaître, euh, comment dire, fastidieux, embêtant, euh, lourd, de, de, de faire des, des mini-résumés ou de prendre des notes pour chaque, chaque article plutôt que les souligner ainsi. Mais je pense, enfin, si c'est un belgicisme pour dire comme ça, euh, mais je pense que euh, c'est ultra nécessaire. Hein. Voilà, moi, je n'ai pas fait de, de doctorat, mais quand je suis des, des podcasts de doctorants, euh, c'est super important de, de prendre des notes. D'ailleurs, euh, si euh, ça vous intéresse, je vous conseille un podcast, c'est Journal d'une doctorante. Euh, c'est vraiment très intéressant par rapport à la démarche de recherche euh, d'une thèse. Et donc, euh, prendre des notes, c'est euh, essentiel pour euh, euh, pouvoir les relire rapidement et pour se dire ah oh oui, tel l'article que j'ai déjà lu. Sinon, comme moi, bah, vous allez oublier. Bon, moi, dans mon cas, c'est pas grave parce que je lis ça pour, pour, je vais pas dire pour passer le temps, mais euh, voilà, je n'ai pas un enjeu professionnel derrière, c'est juste pour animer cette chaîne et pour ma propre euh, érudition, je le dirais comme ça. Voilà, donc ça, directement, ce qui est intéressant, à la problématique qui est proposée, c'est euh, une actualisation de cette grande théorie euh, de la distinction. Et on te balance directement ici, dans le, la revue de la littérature, dans ce qu'on appelle l'état de l'art, hein, donc euh, dans un article scientifique, tu vas toujours avoir une première partie où l'auteur va un petit peu euh, regarder tout ce qui a été publié sur la question. Donc c'est assez essentiel, sinon tu rates le côté euh, comment dire, cumulatif de la science, le fait que euh, c'est en te basant sur des travaux précédents que tu vas pouvoir faire avancer euh, la connaissance. Et on reprend souvent la métaphore de Robert Merton, hein. c'est ça en te mettant sur les épaules des géants qui t'ont précédé que toi, tu pourras voir plus loin que eux, quoi. Mais c'est uniquement parce que tu montes sur leurs épaules. Et donc, c'est super essentiel de, de faire le point. Et dès qu'on qu parle de réactualisation des travaux de Bourdieu, tu vas tomber sur cet auteur, Peterson, qui euh, va te proposer des concepts. Donc, il a travaillé sur les, les genres musicaux populaires aux États-Unis. Et en fait, il se rend compte que il y a des genres légitimes, alors ça c'est dans la théorie de Bourdieu, les classes euh, plus aisées vont euh, aller sur les savoirs ou les connaissances ou les euh, consommations culturelles les plus poussées, les plus, euh, les plus légitimes, hein, celles qui euh, ont de la valeur si tu veux quelque part, tandis que euh, les choses comme bah, par exemple ne touche pas à mon poste, ben voilà, ça va être plutôt consommé, enfin, c'est un anachronisme, parce qu'il n'y avait pas « Touche pas à mon poste » du temps de Bourdieu, mais c'est pour que tu comprennes, ben voilà, du temps de Bourdieu, c'était surtout les classes populaires qui, qui consommaient ce, ce genre de contenu. Tandis qu'aujourd'hui, Peterson, dans les goûts musicaux, constate que ben, les classes aisées pourraient aller vers euh, des consommations style « Touche pas à mon poste », si tu veux. Un petit peu, comme on dirait, « sans canailler ». Et donc, en effet, elles vont euh, consommer, des biens culturels légitimes, hein, aller à l'opéra, aller au musée, des trucs qui si tu vois, sont, sont euh, connotés euh, avec beaucoup de valeur, mais vont aussi aller sur des consommations euh, beaucoup plus populaires et beaucoup moins euh, légitimes. Et donc on va dire que les élites, en tout cas les élites américaines selon Peterson, sont omnivores, c'est-à-dire qu'elles vont consommer de tout, elles mangent de tout, au point de vue culturel tandis que les classes moins aisées, les classes populaires, elles, elles restent sur des consommations, ben voilà, qui sont euh, « vulgaires », entre guillemets, et donc elles vont être univores. Et donc là, il y a un décalage par rapport euh, à ce qu'a dit Bourdieu. Alors, Peterson, je ne l'ai pas lu en détail, enfin en tout cas, il n'y a pas récemment, mais, moi je suis un grand défenseur, je vais vous le dire franchement, je suis un grand défenseur de Bourdieu, parce que je passe beaucoup de temps dans la distinction, aller euh, à lire et à relire pour essayer de comprendre certaines choses et ici euh, j'ai recommencé enfin euh, j'ai commencé à lire Microcosme qui est un bouquin qui vient d'être édité avec des, des travaux euh, de Bourdieu qui avait pas encore été édité avec des un travail de reconstitution aussi donc bah, voilà je suis un peu un euh, Bourdieusien si on peut dire ça comme ça en toute modestie et si on peut euh, se revendiquer de enfin le, le, le dire comme ça donc moi, je trouve que Bourdieu l'avait dit, quoi. Hein. En fait, euh, ce n'est pas tellement les contenus chez Bourdieu qui sont essentiels, c'est la relation. D'ailleurs, j'ai fait un post sur Insta aujourd'hui qui, qui, qui, qui fait le point là-dessus. C'est, euh, si tu veux, le, le positionnement de, de, de, de, de chaque consommation par rapport à celle des autres qui est significative et pas le contenu de la consommation en tant que telle. Donc ici, alors encore une fois, je n'ai pas lu les travaux de Peterson euh, récemment. Je pense que je les ai lus il y a, il y a, il y a une petite dizaine d'années, mais c'est plus très frais. Il faudrait que j'y retourne. Euh, Bourdieu dit ça dépend de la manière dont tu vas consommer les choses. Quoi. Parce que voilà, tu peux regarder tes PMP. Je vais vous donner un exemple. Mon épouse, elle regarde comment s'appelle cette émission où il y a des crushs, des choses comme ça, des célibataires, où il y a... De, 10 et 10 célibataires, 10 hommes et 10 femmes, et puis il euh, y a des mix qui sont faits, ils doivent trouver leur crush ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus le nom de cette émission, enfin pour moi je trouve ça vraiment euh, une émission euh, débile, je suis désolé si vous regardez, mais voilà c'est mon, mon avis. Mais, ma femme regarde, mais quand elle regarde, voilà, elle va toujours après te trouver une interprétation sociologique du truc, donc elle ne regarde pas au premier degré. Et peut-être que si elle était d'une autre euh, catégorie sociale, d'une autre classe sociale, ben peut-être qu'elle regardait au premier degré. Donc, il faut aussi, à mon avis, analyser la manière dont les gens se positionnent par rapport au contenu, et ce n'est pas simplement le fait de regarder. Euh, voilà, donc pour moi, ce, ce, ce, cette typologie omnivore, univore, est peut-être un peu réductrice, je dis bien peut-être un peu réductrice, des travaux de, de Bourdieu, me semble-t-il, me semble-t-il. Mais voilà, moi, je, encore une fois, je suis très modeste par rapport à tout ça. J'essaie d'animer euh, cette chaîne euh, en toute modestie. Je suis qu'un prof de secondaire, hein, voilà. je n'ai pas passé euh, énormément de temps sur tout ça, donc peut-être que je dis des bêtises, hein. je vous dis bien, c'est mon avis avec mes connaissances actuelles euh, du jour. Peut-être que je vous dirai autre chose dans, dans quelques temps. Alors, le second élément de discussion du modèle théorique de la légitimité culturelle concerne la nature des facteurs sociologiques structurant les goûts. Hein, dans la distinction, les goûts qui sont générés par cet habitus, hein. l'habitus c'est finalement notre façon, notre logiciel, j'aime bien utiliser ce mot de logiciel, d'algorithme personnel, qui nous fait nous comporter d'une certaine manière, hein, parce qu'on a intériorisé certaines conduites du fait des, euh, des capitaux qu'on a. Rapidement, si je peux euh, donner un exemple, bah, par exemple... Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu vas toujours compter et tu vas être très prudent dans, dans, dans tes achats quelque part, tu vois. Mais par contre, d'un autre côté, comme tu n'as pas beaucoup d'argent, ça ne sert à rien non plus d'économiser parce que tu n'arriveras jamais de toute façon à t'acheter une maison. Et donc, tu vas parfois avoir des dépenses qui peuvent apparaître futiles, euh, comme euh, par exemple fumer ou euh, aller boire des, euh, des, des pots euh, au bistrot avec tes potes. Et pas, si tu veux, calculer pour, pour le lendemain. Donc, tu peux avoir quelque part une disposition, tu vois, à calculer quand les, euh, quand les achats sont, sont, sont très importants et très onéreux et en même temps un petit peu de dépenser. Donc, ça peut paraître contradictoire. Mais en fait, ça va te, ça va te créer une façon de voir les choses et de voir le monde. Donc, par exemple, quand tu vas avoir un ordi à 1000 balles, tu vas dire non, c'est pas possible un ordi à 1000 balles. Comment on peut s'acheter un ordi à 1000 balles Mais d'un autre côté, tu vas peut-être claquer euh, 50 balles au, ca au café, quoi. Tu vois, au bistrot. Euh, et donc, tu vas avoir toujours un rapport comme ça à l'argent euh, assez particulier, d'amour, haine. Euh. Alors, j'extrapole un peu, hein, ce que du bon Dieu, ce n'est pas exactement ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Eh bien, ça, ça serait ton habitus, si tu veux. Ce rapport euh, de dépenser des petites sommes, mais de ne pas pouvoir dépenser des grandes sommes, et finalement d'avoir euh, une méfiance par rapport euh, aux grosses dépenses. Tu vois, ça serait, ça serait par exemple un habitus. Mais en fait, un habitus, ça va être autant... Des, euh, comment dire, le logiciel qui te fait te comporter d'une certaine manière que euh, ce que tu juges, c'est les deux choses si tu veux. Et donc, euh, les goûts générés par l'habitus sont structurés en fonction de la position occupée par les agents dans l'espace social. Ben oui, puisque c'est euh, tes capitaux qui vont surtout déterminer ton habitus. Et ici, euh, on constate dans certaines études que c'est plutôt l'âge et qu'aujourd'hui, l'âge serait plutôt le, le, le grand agent structurant, la grande variable structurante. Alors, encore une fois, moi je trouve que Bourdieu parle de l'âge, hein, en fait. Hein, donc c'est un petit peu euh, réducteur. Moi j'aimerais fran franchement parfois pouvoir interroger les, les auteurs de ces, de ces articles. Pour, pour leur demander hein, jusqu'où jusqu ils ont été euh, sur, les, sur les théories. Qu'est-ce qui fait qu'ils disent ça euh, parce que parfois je suis un peu sur ma faim sur le, le détail des, des, des articles scientifiques. Alors après, bon, voilà, après on est dans, un, dans une niche ici, en train de faire ce qu'on qu fait. Euh, voilà, déjà les articles scientifiques sont très peu lus, il faut le savoir. Peut-être plus en sciences sociales, je ne sais pas. Euh, J'avais donné le chiffre une fois dans une vidéo, mais je ne l'ai plus en tête. Le pourcentage de, de personnes qui lisent un article scientifique. Et euh, c'est vrai aussi dans le milieu, euh, dans le microcosme scientifique, hein, dans le champ scientifique, hein. je ne parle pas du champ euh, de la société en général. Et donc ici, euh, que fait euh, notre auteur Il propose dans cet article de discuter cette remise en cause de l'homologie structurelle en nous appuyant sur des données de première main, donc des données toutes fraîches qui euh, n'ont pas encore été travaillées issu et brut, issu d'une enquête réalisée auprès d'une population de jeunes pour la très grande majorité d'étudiants âgés de 18 à 20 ans, soit une cohorte socialisée en un même état de l'offre culturelle. Ça, c'est très intéressant parce que tu vas, euh, comment dire, geler une variable. Hein, tu vas vraiment la bloquer. Cet effet de l'âge, euh, ils sont tous du même âge, donc tu vas voir vraiment s'il y a des différences sociales ou pas. Quoi. On ne pourra pas dire oui, mais il y a l'âge qui joue. Ben non, là, il n'y a pas l'âge qui joue. Ils sont tous dans le, dans le même bain. C'est ce qu'on appelle une cohorte. Et donc des données de première main, bah, c'est euh, l'auteur qui va générer ces données lui-même Donc c'est particulièrement intéressant, Donc c'est ce que je te dis ici hein. Il neutralise finalement cette variable générationnelle Alors si je peux donner mon avis sur euh, l'influence de la variable générationnelle euh, C'est clair qu'il y a un effet de l'âge euh, sur euh, les goûts, sur les consommations culturelles Parce que ce que je dis souvent aux élèves L'enjeu de la jeunesse, c'est de, euh, de faire tomber ceux qui sont là avant eux, quoi. Hein, c'est de remettre en question l'autorité de ceux qui sont là avant eux. Donc, tu vas toujours avoir une recombinaison euh, par rapport à la jeunesse de certaines choses. Bon, ben, par exemple, voilà l'adoption de certains styles musicaux. Euh, de mon temps, c'était peut-être le, le hard rock, et puis euh, voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est le rap, et les parents n'ont pas les codes du rap ou en termes de réseaux sociaux, ben, tu vois, les parents sont sur Facebook, donc les jeunes vont trouver un nouveau réseau social, Instagram, et puis après, les, les plus jeunes qui arrivent euh, trouvent qu'Instagram, voilà, il faut un petit peu euh, faire tomber ceux qui sont là avant, ou en tout cas, remettre en cause euh, l'hégémonie pour se différencier, justement, générationnellement parlant, et donc TikTok émerge. Et donc, il y a toujours une recombinaison comme ça, avec des réemprunts, des réusages de ce qu'ils qui faisait avant, avec des nouveautés totalement nouvelles. Donc, il y a un effet, évidemment, générationnel, mais euh, après, euh, il y a autant de jeunes qu'il y a de, de, de, de catégories sociales. Ça n'empêche pas qu'après, il y ait des variations en termes d'origine sociale. Et euh, ça, c'est ce que je dis aux élèves, c'est pour ça que je vous le dis. C'est ce que je dis aux élèves quand ils disent « Oui, mais monsieur, euh, c'est plus trop l'origine sociale qui conditionne, c'est plutôt l'âge. » C'est ce qui est dit ici dans l'article. Dans mais l'article va aller dans le même sens que, que ce que je viens de vous dire. Quoi. Et donc ici, c'est intéressant parce qu'ils vont reprendre l'article d'Hervé euh, Glevarec et de Philippe Sibois de 2018. Et ces deux auteurs nous disent que en fait, euh, une telle méthodologie comme celle qui a été utilisée par Bourdieu, fonctionne comme une règle académique qui produit le réel plutôt qu'elle ne le, le restitue. Donc qu ce qu'ils disent ici, ils accusent euh, Bourdieu et tous ceux qui ont fait les, les, les travaux euh, postérieurs euh, de souvent utiliser une méthodologie qui en fait crée des artefacts. Un artefact c'est euh, quelque chose qui n'aurait pas existé sans le chercheur. Et donc c'est une accusation assez forte, et ils disent que les goûts culturels ne sont pas n'était sans doute déjà pas, alors là, voilà, hein, dans les années 70, donc ils remettent en cause vraiment toute la théorie de Bourdieu, c'est quand même une accusation euh, assez virulente, structurée en première instance par du volume de, du capital, donc euh, le fait, comme je vous l'ai dit, d'avoir beaucoup de capitaux, quel qu'ils soient, et en seconde instance, par euh, ce que Bourdieu appelle la structure de capital, donc euh, euh, le fait d'avoir plus de capital économique ou de capital culturel, mais par le niveau de diplôme d'une part et par l'âge d'autre part, quoi. Alors voilà, c'est très intéressant. Alors malheureusement, je ne pense pas que je vais être en mesure de vraiment vous restituer la profondeur euh, du débat, parce que je ne m'y suis pas suffisamment intéressé. Mais euh, je vais vous donner les, les éléments de, de, de base de ça. Mais vous voyez, c'est quand même, euh, ici, on est en pleine guerre so sociologique. Hein. Alors justement, je suis en train de lire, comme je vous l'ai dit, Microcosme de Pierre Bourdieu, qui s'intéresse au concept de champ. Hein, Bourdieu nous dit qu'en fait l'habitus et les capitaux ça va jouer de manière totalement différente en fonction du milieu dans lequel tu, euh, tu évolues quand je dis milieu c'est pas le milieu social je dis milieu c'est euh, à l'école ou dans le monde de l'entreprise ou dans le monde politique ou dans le monde religieux ou dans le monde de l'art c'est ce que Bourdieu appelle des champs et ici en fait euh, on pourrait faire une méta-analyse de ce qu'ils sont en train de faire mais bien sûr on ne la fera pas parce qu'on n'a ni le temps ni les compétences euh, ben finalement ici tu as une guerre qui est en plein, euh, en plein champ euh, scientifique ou en tout cas en plein champ des sciences sociales pour euh, qui va être hégémonique, qui va prendre le leadership en termes de, de domination euh, des idées, hein, de domination des modèles théoriques est-ce que ce sont les euh, pro-bourdieux ou les anti-bourdieux quelque part si tu veux hein. donc euh, c'est très très intéressant comme article voilà, ici je vous passe euh, les détails. Alors, il nous semble pourtant plus juste d'affirmer que l'âge est pour Pierre Bourdieu une variable à la fois positionnelle et contextuelle. Et c'est exactement ce que je disais. Euh, l'âge te, te positionne, mais aussi dépend un peu du contexte. Et tu vas évoluer, hein. c'est très dynamique le modèle, de, le modèle de Bourdieu. Et donc, en fait, euh, quand tu arrives, tu n'as pas la même position quand tu es jeune que quand tu es vieux. Quand tu vas vieillir, Bourdieu, qu'on qu soit bien, que tu t'embourgeoises, hein, mais c'est dit hein, dans, dans la distinction, noir sur blanc. Je suis justement occupé à préparer une vidéo sur euh, l'habitus des classes dominantes, où il le dit, voilà, les nouveaux entrants, ceux qui sont euh, récents dans, dans les classes dominantes, vont avoir beaucoup de difficultés, et il distingue évidemment les jeunes qui sont nés dans le milieu, des jeunes qui arrivent euh, parce qu'ils voilà, ont fait des études et qu'ils arrivent dans, dans les classes dominantes. Quoi. Donc euh, moi je suis assez d'accord avec l'auteur de cet article hein, qui, qui dit qu'en fait Bourdieu en parle et que c'est un petit peu, alors il ne le dit pas comme ça, mais de la mauvaise foi. Hein, certes là je renvoie à l'ancienneté dans la classe et aussi aux conflits entre générations, comme par exemple ceux opposant la nouvelle et l'ancienne bourgeoisie. Cela étant, ces conflits positionnels entre générations s'incarnent de manière renationnelle dans des styles de vie et des goûts qui ne sont pas anhistoriques et figés. Voilà, hein, Bourdieu le conçoit bien qu'il y a une évolution et que, que les choses sont, sont dynamiques et que les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas faire les mêmes choses que les jeunes d'hier, ça c'est sûr. Quoi. Lorsque l'auteur analyse les goûts et les modes de vie de la nouvelle bourgeoisie, par opposition à ceux de la bourgeoisie traditionnelle, il décrit dans les mêmes temps les transformations contemporaines de son époque. Et tout à fait, et tout à fait. Moi j'ai d'ailleurs un mal de chien à résumer ça, pour que ça soit parlant à des gens d'aujourd'hui, euh, mais Bourdieu en parle. Voilà. Alors Une fois, il y avait une vidéo de Bourdieu où il disait « Ah, mais euh, je veux bien être contredit, mais on ne me contredit jamais sur, euh, sur la matière. On me contredit toujours sur des en faisant des procès d'intention ou des attaques à hominem. Mais je veux bien le croire parce qu'en en fait, je, je, je m'intéresse aussi aux critiques euh, qui sont faites. C'est un truc qui m'intéresse euh, par rapport à Bourdieu et sa théorie. Et euh, je n'ai jamais trop trouvé des, de, de critiques euh, bah, convaincante et finalement je me dis ben bah, en fait Bourdieu il le disait ça enfin il répondait à cette critique là dans ses travaux même donc euh, et ici tu vas voir hein, euh, bon la critique qui est adressée est assez euh, intéressante j'ai envie de dire mais euh, ici voilà l'auteur euh, m'a assez bien convaincu sur la réponse euh, qu'il donne finalement et on en parlera tout à l'heure évidemment n'hésitez pas hein, dans le chat euh, à poser vos questions si vous en avez, je vois qu'on est deux en ligne. Et s'il est certain que la jeunesse ouvrière et la jeunesse bourgeoise ont été toutes deux exposées aux nouveaux produits culturels importés des états unis dans les années 1970, elles n'en ont pour autant pas développé une consommation toujours identique. Voilà, c'est ça, hein. tu vas pas avoir, euh, parce que tu as une influence de la culture américaine ou des produits culturels américains, c'est pas pour ça que tu vas avoir euh, les ouvriers ou les enfants d'ouvriers qui vont consommer exactement la même chose que, que les cadres supérieurs. quoi. Donc euh, ça, c'est des trucs, ouais, je vais pas me répéter 20 fois, hein, qui ont été dit. Nous proposons dans la suite de cet article de tester la validité empirique de cette hypothèse d'un éloignement des jeunes générations des œuvres cinématographiques les plus légitimes. Parce que voilà, si la théorie de Bourdieu dit juste, quand les jeunes vont au cinéma, eh si tu viens d'un milieu aisé, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller voir des films d'auteurs, des films pointus, euh, des films qui ont peut-être été euh, remarqués par la critique. Et si tu es euh, issu des classes populaires, tu vas aller voir des grosses blockbusters ou des grosses comédies ou des films à sensation, mais voilà, qui sont plutôt démolis par euh, les critiques cinématographiques. C'est ça que ça veut dire, quoi. Donc, ça va être assez sain. Moi, j'aime bien. bien cet article parce que, il, pour moi, il est limpide, quoi. Euh, Ce n'est pas de la théorie, voilà, euh, où on commence à sortir. Non, non, non. Ici, l'hypothèse, on la comprend bien et euh, elle est facile. Alors, je dis bien facile. Hein, facile à dire, ça surtout, mais elle est facile à, à vérifier dans le sens où elle est limpide. Mais ça, c'est tout le travail de l'auteur hein, qui a fait un travail euh, d'écriture euh, qui rend euh, son, son, son travail, son œuvre, devrais-je dire, euh, lisible et, et facilement compréhensible pour nous, béotiens. Hein. Alors, sa cohorte, donc les jeunes auxquels euh, qu'il va observer, sont nés entre 1998 et 2000. Il y en a 1351. C'est un bon échantillon, c'est pas un gros échantillon non plus. Hein. Faut savoir que quand on fait des sondages, on est à 1000, 1500. Et puis une grosse enquête de sciences sociales, ça va être 5000, hein. 5000 personnes, c'est déjà un gros échantillon. Mais tu vas voir, ils vont en parler après. Il va dire que c'est pas ça l'essentiel. Et donc une population socialisée à un même état de l'offre cinématographique, c'est important parce que si tu avais pris des vieux, des vieux, des plus vieux. Et, et des jeunes, bon ben voilà, peut-être que les plus vieux, ils regardent pas les mêmes choses, tandis qu'ici, voilà, ils sont dans des conditions d'âge qui font qu'on euh, peut comparer. Parce qu'on a des pommes et des pommes. Et donc, ils sont interrogés dans un laps de temps resserré, ce qui est aussi important, parce que si tu tardes trop à les interroger, si tu interroges sur deux ans, ben, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des nouveaux films que les premiers n'auront pas donné, et que, et que les suivants donneront déjà, donc tu vas biaiser un peu ton observation. Et donc ici, c'est observé entre avril et septembre 2018. C'est ce qu'on a dit, hein. on neutralise la variable de l'âge et on va vraiment voir s'il y a une différence de consommation par rapport à des œuvres qui sont légitimes culturellement. J'espère que tu as bien compris ce qu'était une œuvre légitime culturellement. Alors voilà, par rapport à l'échantillon, l'objectif de la recherche n'est pas de construire un échantillon représentatif de cette classe d'âge, mais de comparer les goûts des différents publics de jeunes aux origines sociales diversifiées. Donc on ne veut pas savoir, le but de la recherche si tu veux, ce n'est pas de savoir quels sont les goûts des jeunes. On s'en fout. Euh, donc on s'en fout d'avoir un, un échantillon qui est parfaitement représentatif. Ici, le but ce n'est pas de dire, voilà, les 18-20 ans euh, de, qui sont nés en 2000, entre 98 et 2000 aiment ce genre de film. Ce n'est pas ça qu'on veut savoir. Nous, ce qu'on veut savoir dans cette recherche, c'est si les gosses de riches, alors je le, dis, je le dis de manière caricaturale, mais comme ça tout le monde comprend bien, si les gosses de riches vont voir euh, des films différents de ceux qui sont vus par les gosses de pauvres, c'est tout, c'est tout ce qu'on veut savoir. Hein. Bon après tu changes gosses de riches et gosses de pauvres par classe aisée et classe populaire, mais parfois je suis un peu percutant, hein, Ça, les élèves, les élèves le savent euh, bien, parce que voilà, vraiment, on comprend les choses directement comme ça, hein, même si c'est caricatural. Alors, ici, je vais te résumer euh, ra rapidement ce qui est dit. Ben, en fait, il, il organise. Il faut savoir que si tu es belge, euh, ben voilà, tu ne vas rien comprendre à toutes les, toutes les nomenclatures des études supérieures en France. Mais ben, en fait, l'IEP, voilà, c'est un institut d'études politiques, par exemple. C'est des classes préparatoires qui vont te permettre de faire des grandes écoles. Et donc, ça, c'est vraiment le top, l'IEP. Donc là, tu vas euh, avoir sans doute... Euh, ben, euh, les, les, les enfants les plus favorisés. On verra après si c'est le cas, hein, parce que tu ne peux pas le, le, le, le supposer comme ça, quoi. Enfin, tu ne peux pas le déduire comme ça. Et E2C, c'est école de la deuxième chance, donc tu vas avoir un, un public plus, euh, plus précaire. L'origine sociale des enquêtés, qu'elle soit mesurée par la profession et catégorie socioprofessionnelle, du père ou de la mère comme ici, et conforme aux équilibres observés au niveau national. Donc en fait, on connaît un petit peu la répartition euh, socio-économique de ces différents publics qui sont dans ces différentes filières. Et donc là, euh, ça a été vérifié, tu verras, il y a le tableau 2 justement qu'on va regarder après. Un questionnaire au format papier a été administré dans chacune de ces formations durant les heures de cours, les plus souvent lors des travaux dirigés ou des cours en petits effectifs au format équivalent ou à défaut lors des cours magistraux. Ces modalités de passation ont permis d'obtenir un taux de réponse maximal puisque l'ensemble des étudiants présents ont accepté ou du moins n'ont pas refusé, sans doute en raison de l'injonction de leurs enseignant en présents avec nous lors de la passation, de répondre au questionnaire. Je trouve ça assez, euh, assez cocasse comme formulation ici. Et donc le tableau 2, bah tu l'as ici, bombe, et tu constates qu'en effet, il y a une différence de public Regarde ici, donc, tu as les écoles les plus euh, populaires, on va dire ça comme ça, et tu vois bien que tu vas retrouver beaucoup d'ouvriers, enfin, là, c'est des enfants, c'est la mère, hein, la profession de la mère qu'on a pris, mais ils ont pris aussi la profession du père. Donc, beaucoup d'enfants d'ouvrières, d'employés, d'inactifs, et zéro de travailleuses indépendantes, zéro de cadres du public, zéro de cadres d'entreprise, zéro de professions libérales. A l'opposé, tu vas avoir ici une majorité de gens dans ces formations qui ont euh, de bonnes positions, à l'exception des employés qui sont quand même relativement bien représentés. Mais tu vois que les employés, c'est la classe euh, socioprofessionnelle la, euh, la plus développée. Quoi. Donc, c'est normal que tu en retrouves plus. Au prorata, ils sont quand même beaucoup moins. Quoi. Donc ici, euh, tu as ce qu'on pourrait appeler une structure en chiasme. On en reparlera souvent. Euh, en chiasme, si tu veux, c'est inversé. C'est euh, à l'opposé. Tu as euh, d'un côté les classes populaires se représenter, de l'autre côté les classes aisées. Donc tu as un renversement. Voilà. Avec euh, tout ce qui est euh, entre les deux, bah, où tu auras une, une gradation, une évolution comme celle-ci. En sachant que, voilà, après, tu as des filières aussi qui sont intéressantes. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as par exemple des prépas littéraires et des prépas économiques. Et donc, en fait, tu peux aussi regarder s'il va y avoir une différence en termes de capital, de structure de capital, entre le capital économique et le capital culturel. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, le fait que tu aies plus de capital culturel par rapport à du capital économique, ça va aussi euh, influencer les, les goûts et les pratiques. Et tu vois qu'en prépa littéraire, tu vas avoir une majorité ici de d'enfants cadre, de cadres du public ou de professions intellectuelles et artistiques. Enfin, pour être le, le dire crûment, ben par exemple, des enfants de profs. Et donc, ils vont dans des prépas littéraires, ce qui est logique. Par contre, des cadres d'entreprise, eh ben, tu as une majorité de prépas économiques. Donc, tu vois déjà qu'il y a euh, une reproduction aussi, euh, quelque, en quelque sorte, sociale euh, ici. C'est intéressant. Hein Et donc, tu vois aussi qu'ils vont être beaucoup... Euh, le, les enfants qui, sont, qui ont une maman qui a, travaille dans le secteur de l'éducation, de la santé, voilà, surreprésentés dans la prépa littéraire par rapport à la prépa économique. Donc ça, c'est super intéressant, ce petit tableau-là. Alors, afin de mesurer le volume et la structure du capital culturel hérité, nous avons interrogé les enquêtés sur le niveau de diplôme et de profession de leurs parents. Comme ça, tu vas voir, est-ce qu'il y a une influence de cette position sur euh, leur choix à eux. Nous avons ensuite interrogé les enquêtés sur le niveau de fréquentation des salles de cinéma, ainsi que sur les trois derniers films qu'ils avaient vus au moment de remplir le questionnaire, que cela soit au cinéma, à la télévision, en vidéo à la demande, en streaming ou via toute autre modalité de réception numérique, ainsi que le nom des réalisateurs de ces films s'ils les connaissaient. Donc, tu vois, ça, c'est super intéressant parce qu'ici, il va travailler avec des questions ouvertes. Et donc, on, on va euh, vraiment avoir leur le, le, le, le, le, le, pratique sans, euh, sans, sans biais, j'ai envie de dire. quoi Et tu vas voir, hein, la question avec les noms des réalisateurs est essentielle. Alors ensuite, ce qui est important, c'est que euh, ils vont aussi s'intéresser films après ils vont faire une liste évidemment de tous les films qui vont être cités dans ces trois derniers films et ils vont euh, repérer euh, ceux qui ont reçu un label ARSC parce qu'ils partent du principe que ce label ARSC qui est en fait euh, voilà une reconnaissance euh, de la qualité cinématographique du film mais en fait c'est un bon indicateur pour montrer la légitimité de ce film hein, le fait que ça soit un film à regarder avec une valeur si tu veux hein. Et donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant de, de, de travailler comme ça. Et puis, il y aura aussi euh, une autre, euh, un autre label qu'ils vont prendre en compte. On le verra plus loin. Je ne l'ai pas souligné ici. Tu vois Et donc, ça, c'est des films des films d'auteur en, en quelque sorte, qui sont distingués des films grand public. Donc, ils vont se baser là-dessus pour juger... Je bois un coup parce que j'ai ma bouteille depuis tantôt. Ils vont se baser, baser là-dessus pour voir si euh, l'œuvre est légitime ou pas. Et tu comprends comment ils vont faire. Ben maintenant, il suffit de voir si euh, les jeunes qui sont en classe euh, euh, de la dernière chance, hein, à l'école de la dernière chance, là, je ne sais plus l'appellation, la, parce que moi, je connais très peu le système euh, français, euh, en tout cas dans, dans l'enseignement supérieur. Eh bien, est-ce qu'ils vont, qui qui est qu vont regarder autant de films à réessai que ceux qui sont plus hauts Et ceux qui sont plus hauts, est-ce qu'ils vont regarder autant de films dits populaires que ceux qui sont euh, plus bas, quoi, socialement Cela entendu, hein, c'est pas un jugement de valeur. Moi, je trouve ça chouette, hein, parce que je pense, toute proportion gardée, euh, évidemment, avec une méthodologie plus simple, avec... Euh, mais c'est réalisable par des élèves de secondaire, hein, ce type de vérification. Donc, hein, si vous êtes dans, dans mes classes, dans les classes où, ensemble, si on est dans, en classe ensemble, franchement, inspirez-vous de, de, de ce genre de truc pour euh, faire des, des petites vérifications. Quoi, hein. euh, vous pouvez faire ce genre d'enquête. De, hein. Alors, euh, bien sûr, vous n'aurez pas 1500 personnes. C'est sûr, mais déjà dans, dans, dans une classe de votre école et puis peut-être dans une classe d'une autre école, un institut technique, par exemple, où la formation n'est pas la même. Hein. C'est super intéressant de faire cet exercice. Alors, nous avons ainsi qualifié les 998 films cités par nos enquêtes selon la typologie suivante. Les films exploités en salle et n'ayant reçu aucun label, 54% des films cités. Les films qui ont reçu le label RSC, hein, on en a parlé, voilà, ça c'est l'autre label, il y en a 1% qui a reçu euh, le label Recherche et Découverte. Et enfin, les films non exploités en salle, c'est Direct to DVD, euh, maintenant c'est tout VOD évidemment, mais voilà, c'est vraiment euh, les, les films de euh, série B... Euh, euh, qui sont euh, pas regardables à mon avis Enfin moi ce n'est pas le genre de film qui m'intéresse et qui ne sortent même pas en grande salle. quoique maintenant avec Netflix, il y a beaucoup de films qui sont sortis en, en VOD mais à l'époque euh, non non je dis, je dis une bêtise, ne tenez pas compte de ce que j'ai dit. Mais avant voilà quand tu avais, avais des films qui sortaient pas en salle généralement c'était pas très euh, valorisant pour le film et le film n'était pas très euh, valorisé ni valorisable. Avant de tenter de mettre en relation le niveau de légitimité de ces œuvres avec le profil sociologique de leurs consommateurs, nous commencerons par analyser le rapport que ces, der ces derniers entretiennent à l'univers du cinéma. Et là aussi c'est intéressant. La fréquentation des salles de cinéma constitue la sortie culturelle la plus répandue au sein des différents publics interrogés. Seuls 8% des étudiants d'AES ne sont pas allés au cinéma au cours de l'année écoulée, alors qu'ils sont 60% à ne pas avoir fréquenté de musée ou de salle d'exposition. Donc tu as quand même 92% des jeunes qui vont euh, au Cinoche. T'as quand même 92%... De... Donc ça, c'est euh, un, euh, un chiffre qui est assez impressionnant. Surtout quand je me rends compte, moi, que ça fait très longtemps que j'ai plus été au cinéma. Et donc là, c'est là qu'on voit qu'on vieillit. 66% à ne pas s'être rendu à un concert ou à un festival, et 77% à ne pas être allé au théâtre. Hein. Donc, euh, quand on dit euh, ça aussi, hein, on peut relativiser. Quand on dit pendant le Covid, oui, mais la culture, c'est super important, comme les théâtres. Oui, sauf que le théâtre est une pratique euh, chez les jeunes, mais dans l'ensemble de la population. Et là, j'extrapole, qui est quand même réservé à, à une minorité. Quoi. Alors que ce taux n'est que de 20% parmi les élèves des classes préparatoires littéraires. Tu vois, donc là, il y a déjà une différence. Hein. Les littéraires, forcément, ils vont au théâtre. Ces résultats confirment ainsi l'affinité du public juvénile vis-à-vis -vis des salles de cinéma, un résultat bien connu de la littérature et qui ne date pas de l'arrivée des films blockbusters et des salles multiplexes en France. Des différences significatives existent néanmoins en termes de fréquentation, notamment entre les formations socialement peu sélectives, E2C, supérieurs cours, AES, et les formations plus élitistes. Si un quart des étudiants de classes préparatoires littéraires vont au cinéma au moins une fois par mois, ce n'est en revanche le cas que d'une infime minorité des jeunes des écoles de la deuxième chance. Donc il y a déjà une différence de pratique culturelle à ce stade-là. Ces enquêtes ces enquêtés constituent à de nombreux écarts un cas limite. Décrocheurs scolaires et très faiblement dotés en capitaux culturels, la plupart des enquêtés que nous avons pu interroger dans le cadre d'entretiens approfondis sont dans une situation de grande précarité socio-économique qui les oblige à minimiser des sorties jugées trop onéreuses, d'autant plus lorsqu'ils, et plus souvent elles, ont à élever des enfants en bas âge. Bien qu'ayant le même âge biologique que les autres enquêtés, les jeunes de, de E2C sont soumis à... Un processus de vieillissement social bien plus précoce qui explique en partie leur plus faible fréquentation des salles de cinéma liées au cycle de vie. celle ci se raréfie avec l'arrivée des premiers enfants et plus largement leur quasi-absence de sorties culturelles. » Et donc là, tu vois déjà qu'il y, y, y a des vies sociales totalement différentes. Quoi. Alors comment tu peux dire euh, « les jeunes » en faisant des généralités comme ça, alors que tu vois qu'ici, il y en a déjà qui ont, euh, qui ont des problèmes, mais pas de jeunes, d'adultes, quelque part. Hein. Ils sont déjà pleinement dans la vie adulte, avec de vrais problèmes, j'ai envie de dire. Alors, c'est des jugements de valeur que je fais, hein. Mais ça me révolte assez bien, hein, parce qu'on dit « les jeunes », voilà, comme si euh, c'était une, une catégorie sociale unifiée et, et uniforme. Le niveau de fréquentation des salles de cinéma semble alors logiquement corrélé au nombre de fils cités. Ben oui, si tu vas moins au cinéma... Normalement, tu vas moins connaître le cinéma. Mais ici, il rappelle qu'il avait dit que ça pouvait être aussi des films vus à la télé ou sur d'autres supports. Hein. Alors, tu vois ici, justement, dans le tableau, la fréquentation des salles de cinéma dans l'année écoulée, et le nombre moyen de films et de réalisateurs cités. Et... Tu vois, ça n'empêche pas, hein, en plus d'avoir cette difficulté euh, économique qui leur empêche d'aller au cinéma, il y a quand même un déficit de capital culturel, dans le sens où ils sont euh, quasi pas capables de citer des œuvres. Alors, voilà, après, euh, évidemment, les, les deux sont intimement liés, mais c'est très intéressant, c'est pas qu'économique, quoi. C'est pas qu'économique. Et tu vois, qui sont ceux qui euh, connaissent le plus de films, le nombre de, de films, hein, et le nombre de réalisateurs, surtout hein. Parce que, voilà, ils connaissent, ils, par exemple, les, les, pardon, les, les, les élèves qui sont, les étudiants qui sont en E2C, ils ont 1,3 films cités, mais ils ne connaissent que 0,2 réalisateurs, tu vois, la proportion, elle est vraiment beaucoup plus énorme. Donc ici, il y a une connaissance du cinéma qui est nettement moins poussée chez eux, mais bon, chez les autres, euh, euh, comment dire, filières moins valorisées socialement, quoi. C'est intéressant déjà ce tableau, mais tu vas voir, on va aller plus loin quand on va avoir le détail des œuvres. Voilà, je continue. « Les films les moins cités et dont la consommation est donc plus rare ne sont pas nécessairement les plus reconnus par les instances de légitimation. » La validation de la thèse d'une distinction par l'éclétisme, c'est ce qu'on avait dit plus haut, dit autrement d'une opposition socialement marquée entre consommateurs omnivores et, om et univores. Ouais, pardon, c'est un peu décousu ce que je lis là, je ne sais plus où j'en suis trop dans l'article. Dans Dénote une consommation des films très univores. Sur les dix films les plus vus au sein de ce public, aucun n'a reçu le label Art et Essai du CNC. Donc ici, on s'intéresse vraiment aux films qui sont cités par les différents interrogés, et tu vois que dans les plus populaires, eh bien, il euh, n'y en a aucun qui a reçu un label RSC Donc c'est clair qu'eux, ils vont consommer euh, certains films, certains types de films, les grosses productions états-uniennes, 8 films sur 10 sont des grosses productions euh, états-uniennes, des blockbusters, Star Wars, Black Panther, et des films spécifiquement connus à destination d'un public jeune et adolescent, Le Labyrinthe, Tomb Raider. Tous les films cités sont des productions liées au pôle commercial, donc des films commerciaux, si tu veux, du champ de la production cinématographique. Comme on atteste notamment les très nombreuses suites, alors voilà, ils vont citer beaucoup de suites, les tuches 3, enfin, j'ai vu qu'il était dans le dans le tableau. Pratique courante visant à accroître le rendement des licences bénéficiant d'une forte notoriété appréhendée comme de véritables marques. À l'image des productions hollywoodiennes, les deux films français présents dans le classement sont des succès commerciaux qui ont réalisé un grand nombre d'entrées de, en salle, qualifiés ainsi de comédies populaires, mais qui ont reçu des critiques très largement négatives dans la presse à la fois généraliste et spécialisée en raison de leur caractère trop convenu ou de leur intention marketing trop mal dissimulée. Libération qualifiant le dernier film de Danny Boone de comédie wannabe bouleversante d'humanité destinée à réconcilier tous les segments du marché ou en raison de leur caractère populiste en ce qui concerne le film d'Olivier Barou, Les Tuches 3, dont Lobs déplore la méfiance hargneuse des élites et le conservatisme rampant. Voilà donc euh, les, comment dire, les classes où tu vas retrouver essentiellement des enfants issus des, euh, des classes populaires vont regarder ce type de film, donc tu vois qu'il n'y a rien de légitime dans tout ça. Ce sont tous des films qui sont démolis, qui sont considérés comme commerciaux ou des gros navets, euh, voilà quoi. Je ne peux pas en dire plus. En quelque sorte, à l'opposé de l'espace social étudiant, le classement des films vus, le plus vu en IEP, apparaît bien différent. Sur les 10 films les plus cités, 7 ont reçu la belle RSC, alors qu'il y en avait 0 pour les autres. Donc tu vois là, il y a vraiment une opposition. Quoi. On n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans le même univers de consommation. Ainsi que bien d'autres signes de reconnaissance délivrés par les instances de légitimation, à l'instar de la forme de l'eau, second film le plus vu sur la période, qui a reçu de nombreux prix et nominations, dont le Lion d'or à la Mostra de Venise et l'Oscar du meilleur film. On retrouve néanmoins dans ce classement, non labellisé par la CNC, par le CNC pardon, dont deux blockbusters américains le film de super-héros Black Panther de Marvel Studios, qu'on trouvait aussi chez les autres, et le dernier épisode de la saga Star Wars, dont un précédent opus apparaissait déjà dans l'enquête de 2008 comme un film transclasse. Donc évidemment, il y a quand même des films qui sont consommés par tout le monde. Mais sur le reste, à part ces deux films, ces deux exceptions, euh, le reste, on va avoir euh, des consommations qui sont quand même assez différentes pourrait alors être appréhendé comme la preuve d'une consommation cinématographique plus éclective, plus omnivore des étudiants en classe d'IEP et in fine d'une remise en question de la thèse de l'homogénéité structurelle. Oui, parce que ces deux films qui sont consommés par tout le monde vont finalement dans le sens de la thèse de Peterson des omnivores, des élites qui sont plus omnivores. Mais Pierre Bourdieu, questionnant prudemment l'existence de films omnibus qui ont pour caractéristique de faire l'unanimité des différentes fractions de la classe dominante. De plus, ces données ne nous renseignent pas sur les modalités différenciées de réception et d'appropriation de ces œuvres. Un même film pouvait être appréhendé très, on reviendra sur la liste, hein, très différemment selon les publics. Donc tout ça veut dire que ici l'auteur dit OK, il y a ces deux films qui sont transclasses, Mais de un, on ne sait pas ce qu'en pensent ceux des classes euh, aisées qui les ont regardés. Il faudrait les interroger pour savoir un petit peu quel rapport ils ont à ça. C'est ce que je disais avec ma femme tout à l'heure qui regarde euh, des émissions de télé-réalité. Et qui ne les prend certainement pas au premier degré. Et qui d'ailleurs se moque un peu ou parfois est complètement effarée parce qu'elle voit. Euh, donc il y, y a ça. Et de deux, bah, Bourdieu le disait, il hein, y a des, des, des choses qui, euh, qui sont euh, transclasses. Je vais prendre un, comment dire, un exemple vraiment euh, con. Mais euh, voilà, de l'oxygène, tout le monde en consomme, hein. c'est pas pour ça qu'on est tous dans la même classe sociale, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Forcément, il y a des goûts qui sont euh, transclasses. Mais après, il faut voir comment on se les approprie, hein, ces choses. Donc voilà. Par contre, moi, il y a un truc euh, que l'auteur de l'article ne dit pas, et qui me semble intéressant, c'est que peut-être qu'il y a une sous-déclaration des, euh, des élèves de l'IEP, qui, euh, par exemple, ont peut-être vu les tuches 3, mais n'ont certainement pas envie de l'avouer, parce que ce n'est pas légitime. Et dès lors, là, on irait dans le sens de la thèse de, de, de Peterson. Donc, moi, je suis un petit peu euh, déçu qu'il il, n'aille pas plus loin. Il faudrait, à mon sens, vraiment euh, doubler cette approche quantitative ici par une approche qualitative et aller vraiment sur les entretiens de, ces, de, de, de tous ces élèves, quoi. de prendre, euh, voilà, par randomisation, peut-être euh, quelques élèves, je ne sais pas combien, hein, mais il faudrait en prendre quelques-uns dans, dans, dans chacune des classes et aller plus loin euh, dans, dans l'analyse. Avec du qualitatif, c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Bourdieu. Hein. Bourdieu ne s'est pas contenté de regarder des statistiques. Hein. Souvent, j'avais vu, bah, vu euh, euh, Antoven, hein, bon, -là, le, le philosophe de, de plateau télé, qui disait « Oui, Bourdieu et ses batteries de statistiques qui font, euh, qui font parler les statistiques en disant n'importe quoi. » Non, mais Bourdieu n'a pas fait que des statistiques. Il y a eu aussi des observations, il y a eu aussi des rencontres. Enfin, voilà. Après, il faut aussi, euh, par exemple, s'intéresser à, à son bouquin « La misère du monde », où là, il va y avoir vraiment des récits de vie qui permettent d'aller illustrer, d'aller nourrir euh, de manière qualitative toute cette théorie et euh, ce, ce concept d'habitus et euh, cette homologie structurelle, finalement. Bonjour, vers Alex. Tu vas bien, depuis la dernière fois je sais pas si ça fait longtemps que tu es là, je n'avais plus regardé trop le chat, j'étais perdu dans mon article. Alors aujourd'hui c'est un article, ouais super super, enfin ici c'est passionnant parce qu'on parle un petit peu euh, d'un article qui actualise ou qui, euh, qui teste un petit peu la, la théorie de Bourdieu hein, sur la distinction, donc c'est quand même euh, le gros classique des sciences sociales. Moi je, personnellement je suis vraiment un, un grand lecteur de, de Bourdieu, donc euh, quand il y a du Bourdieu ça va toujours quoi. Et toi, dans, dans tes études, euh, Bourdieu, c'est un truc euh, qui, est, qui est lu Qu'est-ce que vous en pensez dans, dans tes études de sociaux Ça reste euh, toujours un incontournable ou c'est un peu critiqué comme modèle maintenant Alors, donc je reviens sur le classement justement, et là tu vois qu'en IEP... Euh, on va avoir bah, tous ces films qui sont classés en arrêt et essai, Et tu vois directement que bon, c'est quand même des films d'une certaine qualité. Je pense à Three Billboards que j'avais vu. Celui-là par exemple. Euh, et là tu as le, le, le, le taux de réponse. Bon, tu vois non plus que ce n'est pas non plus tout le temps... Euh, il faudra avoir tout le classement. Hein, parce qu'ici tu n'as que 3% des, euh, des, des, des personnes qui, qui l'ont vu. Il faudrait, moi j'aimerais bien avoir tout le classement, c'est toujours le problème avec ce genre d'études, c'est qu'on n'a jamais trop le, le détail. Par contre, quand tu vois le classement ici, bah, tu vois les tuches froid, 50 nuances plus claires, les gros blockbusters, quoi, Jumanji, Black Panther, la de famille, voilà quoi. On voit qu'on est sur des consommations totalement différentes. Avec une gradation. Ici. Alors, je ne sais plus où j'en étais, du coup. Enfin, si, je pense que j'étais là. On est encore avec Durkheim, Bourdieu, on n'a pas encore trop parlé de lui encore. Bon, euh, tu, tiendras au cou tu nous tiendras au courant de comment euh, Bourdieu est abordé, parce que ce qui est intéressant, bon, pour moi, c'est une, une théorie en sociologie qui est euh, indépassable, à condition de la dépasser, évidemment. Mais euh, le, le, le truc, c'est que depuis que ça a été formulé, cette théorie euh, de l'habitus, Hein, la détermination des goûts par notre position sociale, ça fait 40 ans que c'est discuté, si tu veux, en sociologie. Et donc, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a un article qui date de 2021 qui nous pose la question est-ce que les, les goûts cinématographiques des jeunes sont encore euh, définis par leur position sociale ou par leur origine sociale Et donc, euh, c'est super intéressant parce que ça fait écho à un article de, euh, de 2018 qui disait qu'en fait, il n'y avait plus du tout, enfin, c'était plus, beaucoup plus compliqué que ça, et que c'était plutôt le diplôme et l'âge des intervenants euh, qui déterminaient leur consommation cinématographique. Ouais, c'est ça, mais bon, là, c'est vraiment euh, la, la quintessence de la quintessence que tu proposes, là, les, quatre, les quatre capitaux et l'habitus, parce qu'après, il y a tout le concept de champ qui vient se superposer à ça, euh, qui est beaucoup plus complexe. Hein. Euh, c'est vrai que le modèle théorique à la base est, est relativement simple, mais après c'est tout ce qui est euh, dans le détail qui euh, devient très intéressant. Alors enfin, si ces deux films ne bénéficient pas d'une reconnaissance institutionnelle, ils n'ont pas par exemple reçu le label AR et c, ils ne sont pour autant pas totalement déconsidérés par la presse, la plus en lien avec les, le pôle artiste. Ils ont ainsi pu bénéficier d'une rapide critique dans la revue Les Cahiers du Cinéma. Donc en fait, les, les films qui ont été sélectionnés par euh, les deux blockbusters, donc à savoir Star Wars et Black Panther, si je ne me trompe pas, sont en quelque sorte quand même adoubés un petit peu du bout des doigts ou du bout des lèvres par euh, les instances de légitimation euh, artistique et culturelle. C'est comme ça que je le comprends. Il s'agit là d'une différence notable avec rapport d'autres films grand public, publicités par les étudiants des formations populaires, qui n'ont pas reçu, quant à eux, aucun écho dans cette presse. « La de famille »,« Les tuches 3, Le labyrinthe », etc. Or, ces films populaires, totalement dépourvus de légitimité, ont été très peu vus ou déclarés vus par les étudiants de l'IEP. Le film « La de famille » n'a été ainsi visionné au cinéma que par trois étudiants sur 215. L'éclectisme de ces étudiants semble ainsi moins indistinct à toute norme de légitimité culturelle qu'éclairée. » Voilà, ça c'est intéressant euh, cette analyse. « A contrario, les classements des films les plus vus par les étudiants des classes préparatoires littéraires comme commerciales semblent relever d'une forme d'éclectisme moins éclairée. Hein, » Ils sont quelque part moins euh, de bons sélectionneurs des films qui sont euh, très bien vus par la critique et donc qui sont légitimes. L'absence de différence entre les classes préparatoires littéraires et commerciales en termes de consommation cinématographique peut apparaître plus surprenante encore eu égard à la structure patrimoniale héritée différente de ces deux publics. La proportion d'enfants de cadre du public est plus forte en prépa littéraire et la proportion d'enfants de cadre d'entreprise est plus élevée en prépa de commerce et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, on s'attend à ce qu'en prépa de commerce il y ait plus de capitaux économiques et qu'en prépa littéraire il y ait plus de capitaux culturels. Or, ça ne joue pas sur les, les choix des films. Alors, que, que va nous dire l'auteur par rapport à ça Ces deux sous-populations sont présentes en proportion équivalente. Donc ça, c'est dans le tableau 2. Qu'on retrouve ça, tu vois, prépa littéraire et prépa de commerce. On retrouve finalement un classement qui peut être relativement, je ne vais pas dire identique, mais euh, où il n'y a euh, pas forcément de grandes différences significatives. Ouais, par rapport aux héritiers, euh, mais il faut que tu lises si, euh, si les travaux de Bourdieu t'intéressent et que euh, tu veux prendre l'avance, tu lis la distinction. Quoi. Alors, c'est pas facile à lire par rapport aux héritiers, mais euh, franchement, je pense que c'est relativement incontournable. Quoi. Ouais, sur les héritiers, bah, tu vois, il a... n'y a pas forcément d'évolution, parce que je vais te montrer, euh, j'en ai parlé en début de stream, regarde ici ce tableau, donc tu dois t'y connaître mieux que moi en... avec toute la, la structure de l'enseignement euh, supérieur parce que moi je m'y connais très peu étant pas français. Bon, ici tu as les écoles de la deuxième chance. Hein, et puis ici tu as euh, les élèves d'IEP. Et on va voir la différence de public par rapport à la profession de la mère. Et donc tu vois par exemple qu'en école de la deuxième chance, ben, tu vas avoir principalement des enfants d'inactifs. De, des enfants d'ouvrières, des enfants d'employés, alors qu'à l'inverse, en IEP, en école préparatoire, tu vas avoir essentiellement des enfants de cadres du public, de cadres d'entreprise, de professions intermédiaires du public, de l'éducation, donc des enseignants, des, euh, des psychologues peut-être, des infirmiers, des infirmières, des choses comme ça. Et finalement, là, tu trouves zéro, zéro euh, enfant d'ouvrières, quoi. Tu vois Ou en prépa littéraire, zéro enfant d'ouvrière. Donc, on est encore dans une reproduction, dans un héritage assez important, finalement. Hein. Ça n'a va pas changer. Même si, euh, parfois, on nous dit que ça, ça change, qu'on met en place des choses. Ben, euh, quand tu regardes les, les chiffres, on y est toujours. C'est dingue, hein Alors, où est-ce qu'on était Voilà, on était ici. Cependant, rester à la seule analyse des trois derniers films les plus vus au sein de chaque public ne permet pas de tirer de véritables conclusions quant à la perte d'influence de la structure patrimoniale sur les goûts et leur degré d'éclectisme. Donc l'éclectisme, c'est le, le côté omnivore, le fait qu'on euh, aille euh, un peu sur tout type de consommation culturelle. Comme l'observait J. Duval... N'interroger les enquêtés que sur les œuvres et rencontrer un grand succès est susceptible d'accuser le constat de l'éclectisme des catégories supérieures car il, a, il est possible que ces films, que tout le monde voit, soient, pour certains membres des catégories supérieures, des incursions assez isolées dans la culture populaire. C'est ce que je disais tantôt, hein, il faudrait s'intéresser vraiment euh, à leur perception, à leur ressenti par rapport à ces films, aux conditions dans lesquelles ils ont vu ces films pour pouvoir en tirer euh, finalement des conclusions. La proportion à citer au moins un film labellisé Arr et S dépend plus précisément de trois variables. Donc ici, pour toi, vers Alex qui nous rejoint, ben, les films Arr et c'est ceux qui sont perçus comme légitimes. Et donc on essaie de voir si euh, les classes les plus aisées vont plus vers ces films légitimes que les classes populaires qui iraient vers des films dits illégitimes, c'est-à-dire les blockbusters ou les grosses comédies euh, qui tâchent. Dépend plus précisément de trois variables, la profession des parents, du père comme de la mère, leur niveau d'études et la formation suivie par l'étudiant. Et donc ici, voilà, tu vois le, le pourcentage de films, et tu vois qu'il y a réellement un effet. Hein. Donc euh, le nombre de films total de films cités, tu vois aussi que les élèves qui viennent des formations les moins valorisées citent nettement moins de, de films. Nettement moins, mais ils sont nettement moins nombreux aussi, ils sont que 46. Donc il ne cite que 42 films. Mais il n'y a que 7%. Donc là, c'est un ratio. Donc là, on peut les comparer. Et il cite que 7% de films à réessayer. Tu vois, et la proportion gagne plus tu vas vers des branches euh, valorisées comme les prépares littéraires ou euh, l'IEP. Et ici, on fait le même exercice avec la profession du père. Et donc, le top score, c'est les professions libérales. Il ne faut pas oublier que dans l'espace dans social, selon Pierre Bourdieu, les professions libérales, c'est celles qui sont au top, parce qu'elles maîtrisent tout type de capitaux, finalement. Et elles peuvent traduire leur capital un peu comme elles veulent. C'est un petit peu les grands gagnants dans l'espace social, selon Pierre Bourdieu. Et tu vois que bah, ça se reproduit encore ici. Hein. Et puis, tu as les cadres du public en deux. Et puis, tu as les enfants de cadres de l'entreprise en trois. Donc, euh, on a encore cette, euh, cet héritage culturel qui joue. Hein. Les héritiers sont encore présents ici euh, sur le cinéma. Et euh, l'objet du cinéma est particulièrement intéressant parce que, justement, c'est une matière qui n'est pas enseignée à l'école. Donc, il n'y a pas d'effet scolaire à proprement parler dessus parce qu'on pourrait se dire, oui, en prépa littéraire, euh, c'est parce qu'ils en parlent plus, oui, mais au collège, au lycée, on ne parle pas forcément du cinéma, quoi. Ouais, je sais pas si on a une mobilité euh, intergénérationnelle de plus en plus ascendante. Toi, tu as, euh, as des éléments à, à donner par rapport à ça. Euh. Parce qu'en fait, il euh, y a une grosse démocratisation des diplômes, donc euh, la mobilité, elle se constate euh, où Et puis, n'oublions pas que selon Pierre Bourdieu, tout est une question de relation. Et donc, si tout le monde... Euh, hein, je reprends ton énoncé... Si tout le monde a une mobilité internationale de plus en plus ascendante, eh bien, tout le monde euh, euh, enfin, s'élève socialement, et donc, finalement, personne ne s'élève, tu vois. Euh, si tout le monde s'élève, personne ne s'élève. C'est tout l'enjeu, le, le, le, de, de, comment dire, c'est toute la lutte symbolique, selon Pierre Bourdieu, c'est justement de faire en sorte que soit on s'élève et que les autres ne s'élèvent pas, de trouver toujours des, des mécanismes de distinction qui font que, euh, on aura des, des ressources qu'on va pouvoir valoriser dans l'espace social que les autres ne pourront pas valoriser. Voilà, alors modestement, hein, t'en sais peut-être plus que moi à ce niveau-là. On peut ainsi supposer que le caractère sexué... Ah oui, ça c'est super intéressant. Donc... Euh ou du moins cinématographique, s'exprime beaucoup moins dans le haut de l'espace social, d'une part parce que les œuvres culturelles légitimes sont beaucoup moins façonnées selon pr les préoccupations de ciblage marketing en fonction du genre, et d'autre part parce que les membres des classes sociales supérieures semblent moins sensibles à une différenciation, différenciation pardon, sexuée des goûts. Et donc on constate aussi que les productions hein, qui sont consommées par les classes les plus, euh, les plus populaires eh bien, sont beaucoup plus euh, stéréotypées au point de vue des, des genres, euh, et ça c'est super intéressant, mais Bourdieu le disait aussi, hein, qu'il y avait une division euh, plus poussée des, euh, du travail domestique en fonction du sexe euh, chez, en fonction du genre, du sexe, je ne sais pas ce que Bourdieu disait, dans les classes populaires. Donc ça c'est un truc qu'on retrouvait aussi. Quoi. On, en on enregistre en revanche une corrélation tout à fait significative et de forte intensité entre le volume de capital culturel hérité mesuré par le niveau de diplôme de la mère, c'est ce qu'on a vu dans les tableaux plus haut. La corrélation est vérifiée également avec celui du père, avec une intensité légèrement moins forte. Et la propension à avoir vu des films labellisés a réessayé. Donc ici, il y a quand même une reproduction, un, un héritage du, du capital culturel, qui permet à certains jeunes de pouvoir choisir des œuvres légitimes, tandis que d'autres ne peuvent pas distinguer ces œuvres légitimes du fait de leur carence en termes de capitaux culturels qu'ils n'ont pas eu la chance d'hériter. Mais si l'on croise les variables, c'est bien le type de formation des étudiants qui apparaît la plus explicative des goûts. Donc on constate en effet, hein, y a une et là je te rejoins vers Alex, on constate qu'il y a une possibilité de, comment dire, de compenser par socialisation secondaire auprès de, ton, de, de tes études, des groupes que tu côtoies lors de tes études supérieures notamment. Hein. Pour le dire autrement, les rares enfants d'ouvriers Donc euh, ils le soulignent, ils ne sont pas nombreux Donc tu vois, il y a toujours une ascendance Mais il ne faut pas confondre son ascendance à soi Ce qui est peut-être ton cas Moi c'est mon cas, hein. mes parents n'ont pas du tout de diplôme universitaire Mon papa est ouvrier, est ouvrier ma maman était juste employée Et donc euh, j'étais un des premiers, euh, peut-être le second après ma cousine à faire des études universitaires dans la famille Mais voilà, ce n'est pas parce que moi j'ai réussi à faire ça grâce à mes parents, grâce à plein de choses, que euh, tous les enfants d'ouvriers ont cette possibilité-là, quoi, et y arrivent. Voilà, après, il y a des trajectoires individuelles qui, euh, qui, euh, qui interviennent. Alors, tu dis, bref, je n'ai plus la source, mais dans le monde qui nous entoure, on entend plus en plus de fils d'ouvriers employés devient pays. C'est quoi pays Je sais pas c'est quoi pays. Mais euh, il faut voir. Moi, je dis il faut voir parce que c'est toujours des biais qu'on peut avoir en fonction de sa trajectoire, euh, en fonction des succès historiques qu'on va nous transmettre dans les médias. Tu vois ici que euh, ça ne se retrouve pas dans cette étude-ci, en tout cas. Quoi. En profession intermédiaire. Ouais. Euh, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Enfin, c'est toi qui fais les études de sociaux. Hein, donc, euh, si tu le dis, je veux bien te croire. Mais euh, euh, voilà. A voir. Il faudrait qu'on voit ça en détail. Euh, pour le dire autrement, les rares enfants d'ouvriers et d'employés présents dans des formations élitistes ont des goûts cinématographiques qui se rapprochent bien davantage de ceux de leurs camarades bourgeois que des enfants d'ouvriers et d'employés présents dans des formations socialement peu sélectives. Et la même logique s'observe en sens inverse concernant les enfants des euh, classes, euh, des, des professions intellectuelles supérieures des catégories pro et professions intellectuelles supérieures, pardon, inscrits dans les formations populaires. Donc en fait, il y a un effet de nivellement. Si tu es un fils d'ouvrier ou une fille d'ouvrier dans des formations élitistes, tu vas avoir des goûts plus élitistes. Et inversement, si tu es un enfant issu de la classe aisée mais que tu vas suivre une formation moins valorisée, tu vas avoir des goûts plus populaires. Ouais, moi, j'ai dis toujours, hein, euh, c'est toujours compliqué parce que, euh, moi, j'ai l'impression, alors moi, je suis un, trans, un transfuge de classe, tu l'es peut-être aussi, hein, tu m'en vas un petit peu raconter ton parcours, euh, mais quand on est un transfuge de classe, il faut faire attention de ne pas transposer son, son parcours personnel ou des, des amis qu'on a, parce qu'on va se rapprocher, évidemment, de gens qui ont le même habitus que nous, et donc on va se rapprocher de transfuges de classe, et donc finalement, on a une impression d'avoir euh, autour de soi ben, plein de gens qui se sont élevés socialement, alors que c'est simplement un effet, de, un biais de sélection, quoi, du fait de notre entourage. Voilà, hypothèse que je lance comme ça, hein, mais on pourrait vérifier dans un prochain stream, euh, euh, on pourrait vérifier ça. Est-ce qu'il euh, y a une mobilité sociale de plus en plus forte C'est intéressant de chercher un article par rapport à ça. Ça serait intéressant. Tu vois, ça fait la deuxième fois... Merci en tout cas, hein, ça fait la deuxième fois que tu me donnes une idée d'article, après euh, celui qu'on va travailler ensemble pour le bénévolat euh, dans deux semaines. Euh, c'est la deuxième fois que tu me donnes une idée d'article. Tu reviens quand tu veux euh, vers Alex euh, sur le stream. Hein. Allez, merci beaucoup de ton soutien et de ton... de tes échanges. Alors, la nature de la formation prime toutefois sur l'origine sociale, assignation statutaire, hein, donc c'est l'effet euh, que Pierre Bourdieu avait mis en avant, ce qui veut dire que celui qui est Institué se sent sommé d'être conforme à sa définition et donc on va adopter finalement euh, les goûts du statut qu'on va, euh, qu va rejoindre. Quand les élèves issus des catégories socialement dominées tendent à devenir démographiquement dominants, cet, a, et cet effet d'assignation a toutes les chances de ne plus fonctionner avec la même intensité, voire même de s'inverser. Et donc il y a un poids démographique qui peut jouer. Quoi, aussi. Ça c'est Coulangeon qui nous le dit en 2010. Ainsi bien confirmé ces résultats, en matière de goût cinématographique, une matière que l'école n'enseigne pas, pour rappel, l'assignation statutaire dépend avant tout de l'origine sociale du groupe d'étudiants numériquement dominant. Si bien qu'en dernière instance, seule la formation demeure significativement corrélée au fait de visionner des œuvres cinématographiques légitimes. Voilà Alors, ben maintenant il reste... à. Juste à regarder un petit peu ce qu'il nous dit en termes de conclusion. « À l'heure des plateformes de streaming et de la numérisation de la culture, les goûts culturels des jeunes générations restent toujours structurés par des facteurs dispositionnels, dont notamment le capital culturel hérité. » Donc ici, l'auteur marque vraiment de manière très très forte son opposition à l'article de 2018 qu'on avait abordé en début de stream et qui dit que, finalement, ce, ce modèle de, de Bourdieu était totalement euh, foireux, et ici il nous dit que ce n'est pas le cas pour ce qu'il vient d'observer. L'appétence, donc l'attrait des étudiants pour des œuvres cinématographiques légitimes, c'est-à-dire ayant reçu une certaine reconnaissance institutionnelle par les acteurs du champ cinématographique, dépend ainsi très fortement de la sélectivité de leur formation et de leur origine sociale. Ces résultats apparaissent ainsi en rupture avec les conclusions des récents travaux remettant en cause la théorie de l'homologie structurelle de Glevarek et Sibois. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, quelques instants. En effet, à la différence des travaux précités, à la pardon, des travaux précités nous n'avons pas choisi de mobiliser les genres cinématographiques qui apparaissent selon nous de moins en moins discriminants socialement, notamment chez les jeunes générations. Et donc c'est un, un, un peu le problème de méthodologie des gens qui ont euh, critiqué euh, la théorie de Bourdieu, c'est de dire, ben, finalement, dans leur, euh, dans leur approche, ils demandent aux jeunes le style de film, ou le genre de film qu'ils regardent. Est-ce que vous regardez, je ne sais pas, des westerns, des films d'auteurs, des... Mais finalement, est-ce que euh, maintenant, on... là, il n'y a pas euh, quelque chose qui a évolué depuis, euh, depuis un certain temps, c'est que les genres de films ne sont plus tellement significatifs Puisqu'il y a plein de films qui justement vont jouer sur ces euh, styles et sur ces genres. Et adopter même euh, au, au sein même du même film des genres différents. Et donc tout ça finalement ça se perd un petit peu. Et, et moi ce que j'aime bien dans l'étude ici c'est qu'elle revient sur les films en tant que tels. En demandant aux jeunes de citer ces fameux films. Et puis avec ce travail de labellisation. De dire tiens ces films là sont légitimes ou pas quoi. Et donc là c'est assez intéressant. Et donc là on a des propositions méthodologiques qui sont totalement différentes. Et c'est ça, ça, les sciences et les sciences sociales. C'est euh, réfléchir en profondeur sur les questions de méthodologie. Parce que des méthodologies différentes sur un même objet peuvent conduire à des résultats différents. Et donc, s'il y a des biais dans une méthodologie, eh bien, on arrive à des résultats biaisés, à des artefacts. Toutefois, ce dispositif d'enquête expérimentale. Et à bien des égards, artisanal, souffre de plusieurs limites. Donc il parle là du sien. Et là, j'insiste aussi, c'est super important quand on fait un travail de sciences sociales de ne certainement pas cacher les défauts du travail. Parce que de toute façon, on les verra. Et c'est un gage de qualité d'être de, en mesure de dégager des limites au travail. Et souvent, les élèves de secondaire ont beaucoup de difficultés à dégager des limites de leur travail en pensant qu'on va leur tomber dessus. Mais non, c'est tout le travail scientifique parce que... Ce qui est intéressant, c'est que le chercheur qui reprendrait, ou la chercheuse qui reprendrait ce travail, pourrait partir des limites ici pour améliorer la présente recherche et proposer quelque chose de plus pertinent encore d'un point de vue méthodologique. Concernant la mesure des goûts, l'objectivation du niveau de légitimité des œuvres par une instance unique d'évaluation pose problème. Donc ce fameux label ARSC, c'est une fausse bonne idée peut-être. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. « Où elle tend à masquer les tensions et les oppositions internes au champ ?» Corrélativement, oui, parce que... Arrêt c'est un enjeu dans le champ cinématographique. Et donc, le champ, c'est aussi un concept de Bourdieu. Et donc, il se passe des luttes de, de pouvoir au sein même de, de ces instances qui disent « Tiens, ça, c'est un bon film, c'est un mauvais film. » Et donc, finalement, il y a peut-être des jeux aussi de, symboliques qui sont en, à l'œuvre et qu'on n'a pas relevé ici. Donc il faudrait peut-être aussi trouver d'autres indicateurs qui permettent de dire que tiens, on est face à un film euh, légitime, si tu veux. Alors je pense qu'on pourrait, par exemple, euh, euh, aller à la rencontre de, euh, comment on appelle, de cinéphiles, mais vraiment convaincus de gens qui s'occupent de, de ciné-club et leur demander euh, de citer le top 10 des films euh, actuels qu'ils trouvent, ou de l'année écoulée, qu'ils trouvent les plus pertinents. Et là, on pourrait comparer euh, les listes, si tu veux, quoi. Hein. Tu vois, on pourrait... Euh, euh, trouver de nouveaux indicateurs et c'est ça aussi tout l'enjeu d'une recherche en sciences sociales, c'est d'aller chercher des indicateurs qui permettent, qui permettent de mesurer les variables que tu entends mesurer. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on veut mesurer dans l'hypothèse D'un côté la position sociale et de l'autre côté la légitimité des œuvres cinématographiques qui sont consommées. Hein et comment faire pour mesurer cette légitimité Bon, Ici, ils ont pris le parti pris d'aller chercher ce label « arrêt et essai » Mais euh, voilà, on pourrait, comme je le dis, aller euh, interroger, donc faire deux questionnaires, un pour chaque variable, si tu veux, euh, pour définir quelles sont les œuvres légitimes, aller rencontrer des professionnels du cinéma, indépendamment de toute lutte dans, un, dans, dans le champ cinématographique. Ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est ce qu'ils ce qu disent ici, que le, le, leur choix, ici, manque sans doute de, de finesse. Ouais, les sciences sociales, c'est aussi euh, l'humilité, hein, dans sa recherche. On a toujours des résultats partiels, euh, provisoires. Ça peut paraître frustrant ou, euh, pff, du coup, euh, a, futile ou euh, comment on appelle ça encore, euh, vain, de faire des sciences sociales. Mais moi, je trouve que c'est toute la noblesse des sciences sociales, c'est toute cette humilité qui peut y avoir derrière ou pas, hein, parce que parfois il n'y a pas d'humilité. Mais c'est dommage quand il n'y en a pas, quoi. Enfin, bien évidemment, ce dispositif visant à mesurer la légitimité des goûts est difficilement transposable à d'autres espaces culturels, notamment musical Et là, il fait appel, euh, finalement, à un côté euh, important des sciences, c'est le fait qu'on puisse reproduire et qu'on puisse transposer, en tout cas pour les sciences sociales, ce n'est pas tellement la reproduction, mais c'est plutôt la transposition, de voir si euh, les modèles sont pertinents dans d'autres contextes, à d'autres moments, si tu veux. Et donc, euh, là, c'est un peu dommage, parce qu'on ne sait pas reprendre son, son dispositif ici, tel qu'il l'a fait, sa méthodologie, et aller dans d'autres productions, dans d'autres types de, de consommation artistique ou culturelle, pour voir comment ça se passe, si ça se passe de la même manière. Voilà, c'est ce qu'ils disent, c'est un peu ses limites. Et voilà Bon, c'était quand même un super article, enfin moi ça m'a beaucoup plu de, de lire ça avec vous. Alors je rappelle qu'il y a un choix à poser, euh, ben, toi tu peux peut-être euh, vers Alex si tu es encore là avec nous nous dire ce que tu préférerais. Je vais aller sur le sur le choix de la semaine prochaine et me dire, toi, ce que tu choisirais comme article. Ça pourrait être sympa. Alors, je vais aller sur Sociotech. YouTube. Hop. Voilà. Ouais, le bénévolat, ça, c'est dans deux semaines. Parce que j'avais déjà lancé le... Tu m'as dit que c'était bon pour toi dans deux semaines. Hein. Le, le, Ah, mais non, j'ai dit le 20. Ah ouais. Bon, écoute, on fera. j'ai promis le bénévolat. C'est vrai, je t'ai dit le 20. On fera le bénévolat le 20. Et du coup, je me suis trompé d'une semaine. Bon, c'est pas grave. Je ferai celui-ci dans deux semaines. Je vais changer tout de suite. Je crois que le, le... le sondage n'est pas encore lancé. Mais tu peux me dire quand même ce que toi, tu préférerais Ici, je propose soit le parcours et la scolarisation de trois élèves HP. Donc là, on est sur une approche très qualitative. Hein. On va avoir du vécu, vraiment. Alors, un thème plus politique, la pulvérisation démocratique ou les clivages façon puzzle. Tiens, est-ce qu'il y a encore un axe gauche-droite en politique Est-ce qu'il y a encore des clivages socio-économiques Quels sont les clivages actuels Et puis, inégalité sociale, disposition et usage du numérique. Comment ne notre position sociale joue sur euh, notre façon d'aborder le numérique. Tu choisirais quoi, toi, dans ce choix-ci Et je vais en profiter pour euh, changer la date. Hop. Je vais quand même le lancer, parce qu'il est prêt. Euh, dimanche prochain, ou je vais mettre de dimanche 27. Ah ah, je sais pas le changer comme ça, quoi. C'est peut-être en dessous. Attends. Non, je sais pas le changer comme ça. Bon, je changerai quand il sera publié. Ou alors, plus simplement, je postpose la publication. Euh, donc, le samedi... Sunday... Pardon, pas samedi. Sunday 19, 20. Voilà, je le mets au 21. Non, je peux le mettre même le 20 à 10 h voilà, voilà, j'ai replanifié Alors moi j'aime bien la politique Comme tu le sais euh, Moi je prendrais euh, la pulvérisation démocratique Mais bon les trois sont assez sympas Et ici on a le détail Voilà, les, enfin, les enfants HP Je les mis mais euh, j'y crois pas trop parce que, euh, voilà, si, euh, si tu n'as pas un HP dans ton entourage, si tu n'as pas toi-même HP, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup. Euh, ici, cet article revient sur les notions d'exclusion e et d'électronisme qui traversent la littérature dédiée à la fracture numérique. Donc là, c'est vraiment la question de la fracture numérique. Donc, on parle, on parle encore, en fait, de, un petit peu de, de la consommation culturelle. Quoi. On reste un petit peu dans dans la thématique abordée aujourd'hui, et la pulvérisation démocratique est une révolution anthropologique, elle est marquée par l'atomisation des acteurs et l'impossibilité d'organiser des débats d'idées argumentées, de construire des délibérations collectives. Donc là, c'est comment l'individualisme vient fracturer le débat politique. Et ce qui dit aussi, je pense que dans cet article, on parle aussi de... Bah, tu vois Euh, comment dire, bah tu vois un gars comme Macron euh, euh, il n'avait pas forcément de parti et donc euh, c'est un petit peu parce qu'il y a cette pulvérisation démocratique cette atomisation que des acteurs individuels peuvent émerger dans le débat euh, politique et qu'il ne faut plus forcément avoir un parti ouais ok bah je garde tes idées hein, euh, je vais te, te nommer sélectionneur des articles parce que tu me donnes beaucoup d'idées c'est super la déscolarisation, on en a déjà un petit peu parlé quoi. Ah mais c'est pas d'ailleurs sur ce tweet et sur ce stream là qu'on s'était rencontré, que t'étais venu pour la première fois euh, avec le, le pseudo de Requin. Sur euh, Ouais c'était ça hein. C'était ça, ça t'avait bien plu, ça, ça, ça m'avait bien plu aussi, on avait eu un super euh, stream et il y avait Laurent, un collègue à moi qui était là. Euh, c'était super sympa quoi. C'est quoi la, la triple contrainte C'est un article Attends, je vais le taper. Donc, tu me dis... Oups Je bouge le micro. La socialisation... C'est ça Enfin, en tout cas, c'est ça. Parce qu'ici, d'une socialisation enfantine sous multiples contraintes. Ça peut être intéressant. Ça, c'est des thèmes que j'ai pas trop abordés encore. C'est intéressant. C'est intéressant aussi. Bah, je te remercie encore une fois. Hein. Super. Ah, bah écoute, moi ici, je, je vais le, le sauvegarder. Ouais, c'est ça. Hop. Je vais le mettre dans mon autre navigateur où j'ai des, des listes de lecture. Ça, on pourra en parler une fois aussi. Euh, ça peut être intéressant. Des outils qu'on peut mettre en place pour avoir... Euh, une curation de l'information. Parce que parfois on trouve beaucoup d'articles. Tu as, as dû avoir déjà ça aussi. Hein, avec euh, Comment dire. Avec tous tes travaux que tu as. Celui dont, dont tu avais parlé. Comment vous travaillez d'ailleurs. Avec euh, votre travail de groupe. Euh, comment dire. Euh, tu sais. Vous avez un, un document partagé. Style Google Docs. Ou un truc comme ça. Ou vous avez un, un autre outil. Ou vous travaillez comment pour un petit peu euh, centraliser vos recherches, ou toi individuellement, quand tu... Euh... Ouais, mais je retiens l'auteur, Mathias Millet, je l'ai mis ici dans mon... dans mes listes de lecture. Ouais, super, et en plus, c'est récent, parce que bon, comme on essaie quand même de donner des articles, de transmettre des articles récents, quoi, c'est sympa, ça. Google Drive Classique, quoi. Classique. Mais je pense que c'est super important. Hein. Tout cet aspect de curation. Euh. Bon, ben voilà. 22h38, c'est bien ça. On a, on a fait un bon stream ici. Euh. Super. Euh. Enfin, je pense qu'on a été bien dans le détail de l'article. Je te remercie encore une fois, Vers Alex pour ton ta participation. Hein, et euh, on se retrouve bah, prochainement, hein, dans un prochain stream. Et je remercie bah, tous ceux et toutes celles qui sont passés ou qui regarderont cette vidéo en replay, hein, à la fois sur Twitch pendant 60 jours, si je ne me trompe pas, et aussi sur YouTube, puisque je vais retransmettre vraiment le, toute la vidéo sur YouTube. Comme ça, vous pourrez tout revoir pour ceux qui ne pouvaient pas être présents, ou ceux ou celles qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Allez, à plus. Salut, salut. Et bonne semaine.